Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur le patch 9.0.5 de World of Warcraft. Il apporte des modifications énormes sur environ à peu près toutes les classes. Il y a des ups, il y a des nerfs, il y a des refontes, il y a plein de modifs au niveau des légendaires et il y a également des modifs propres au PvP, notamment au niveau des talents d'honneur. Le patch sort le 9 mars... Sur les serveurs américains, le 10 mars, donc le mercredi prochain, sur les serveurs européens Et si t'es intéressé uniquement par une classe, t'inquiète pas, à l'habituel c'est sous-titré Donc si t'es intéressé par le shaman, t'es juste aller chercher sur la timeline shaman Et tu peux mater des modifs liés au chaman. Si tu veux faire pareil avec le druide, et eh ben tu peux faire exactement pareil Et si t'es curieux comme moi de savoir absolument tout ce qui va se passer sur 9.0.5 Et quels sont les modifs qui sont plus ou moins fixés Et où on sait que ce sont celles-là qui vont sortir mercredi prochain, c'est maintenant alors, dans un premier temps, à l'habituel, le chevalier de la mort. Donc, le chevalier de la mort, il y a un petit petit fixe au niveau de inirexorable assaut, donc le talent, qui était utilisé par le renvoi de sœur des War. Ok. On a un correctif au niveau de Pact, le truc qui te lie avec ton pet, le talent, qui fait que des fois, ça ne tapait pas les gros boss de raid. Alors bon, c'est du des fois avec des gros guillemets, et comme le dit Ragnar, might, L'AOE oui, est quand même assez généreuse du pacte impie, donc normalement, euh, voilà, c'était pas un bug que tu rencontrais forcément trop. En tout cas, euh, voilà, tu n'auras encore moins de problèmes à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt bien. On, y a un, on a un up très conséquent au niveau de Kyrian. Kyrian, pour rappel, en des cas, ça met une dot sur une cible qui peut se répandre à droite et à gauche. Et outre le fait de mettre des dégâts énormes <rire> en mode de cible ça peut se répandre également sur d'autres cibles. Et... Euh, et t'as un système de réduction de dégâts, c'est-à-dire que la cible qui est des bœufs te fait moins de dégâts. C'était 5%, c'est passé à 8% de réduction, et ça a été augmenté de 15% les dégâts de Kyrian. Au niveau de Necrolord, on a un bug qui faisait que quand t'étais contrôle, tu fais pas tous les dégâts avec ton abomination, mais t'étais triste, c'est corrigé. On a également une modification qui faisait que ça pouvait attirer les ennemis en furtif, c'est corrigé également. Et on a un up conséquent de la congrégation des fées. Donc pour rappel, c'est de l'effet en dégâts, ça remplace ta mort et de compo ok, ça remplace. voilà, t'es voilà, une jolie zone, et tu vas stacker de la force et, un, et de la réduction de dégâts des ennemis euh, qui sont dans la zone, ok. Et donc, ce truc-là, avant, c'était 1%, 1%, 1%, jusque jusqu'à 8%, désormais, c'est 2%, 2%, 2%, 2%, jusqu'à 8%. Donc, le max, c'est toujours le même, c'est juste que ça va être deux fois plus vite. Ce qui reste un up assez conséquent hein, du pouvoir d'effet, qui est notamment joué sur euh, certains euh, décages vivres, euh, build oblitération pour avoir le côté où tu vas faire mal euh, sur deux sites. Au niveau du niveau des légendaires, voilà bon, là euh, des modifications modification pour le décaissance déjà de plein de légendaires Phéramon, donc celle sur la mort et décomposition, fait en sorte que du coup tu gagnes 10% de hâte au lieu de 8% donc ça a été pas mal up, et là on a un énorme up de la légendaire sur l'arme runique dansante, qui fait désormais en sorte que quand ton arme runique dansante te génère 5 stacks de bouclier d'os direct, et ça réduit à chaque fois que les stacks sont consommés de bouclier d'os, le cooldown de ta rune dansante, non pas de 3 secondes mais de 5 secondes, donc énorme up au niveau de légendaire on a également une modification au niveau de Vampiric aura qui augmente désormais la durée de, de, de sang vampirique vampirique blood de sang vampirique de 3 secondes et te donne 5% de ponction sur la durée tu as également 45 de puissance chronique quand le quand tu utilises ton sang vampirique au niveau du déca petit la modification donc euh, c'est la, la légendaire qui fait que tu peux invoquer un zombie c'est un proc aléatoire ça risque de toujours pas être joué, hein. c'est très, très particulier comme légendaire, qui explose et qui fait des dégâts. Les dégâts ont été augmentés de 5% et les procs ont été augmentés. C'était 1,5, c'est 1,75 désormais. Et au niveau du PVP, au niveau du DK, on a... On a plus la modification sur le fait de booster le pied sur la frappe nécrotique, enfin je le vois plus donc normalement il n'existe plus, euh, donc ça ils l'ont retiré. Désormais du coup, Chevalier de la Mort retire le stun quand tu invoques une version temporaire de la ghoul, okay. et le debuff de Satiété de ruine de Singuination est désormais retiré quand tu rentres dans les instances PVP. Pas énormément de modifications au niveau du du décart, hein, des petits bugs fixes, des petits trucs, mais c'est une des classes qui a subi le moins de modifs et donc il restera le plus proche de ce que tu as pu connaître en l'état. Au niveau du chasseur de démons, on a de Chaos. Le talent qui a été changé 40 fois, il laisse un démon, il fait des dégâts sur ton dash, machin. Ça a été augmenté, euh, c'était 300% à l'heure actuelle sur le live et du coup ça passe à partir du 10 mars à 500% des dégâts. Pour rappel, quand tu actives ton aura d'immolation, ça augmente les prochains dégâts de ton dash. Donc ça sera peut-être jouer en Mythique plus c'est sur la même ligne que Trail of Ruin, qui fait la dot sur ta danse des lames, et euh, sur la tempête de glaive, qui fait des glaives qui font trop mal. Donc, est-ce que ça réussira à avoir sa place C'est vraiment pas dit. 500% sera-t-il suffisant C'est pas sûr. Bon, en tout cas, ça a été au grand dé. Ensuite, on a des modifications. Donc, on a pour les DH temps qui faisaient trop mal, et les DH normaux, DPS... Euh, enfin, normaux. Bon, DH Avox ne fait pas assez mal. Du coup, il y a... Un nerf uniquement pour le DH tank au niveau des congrégations Kyrian, Ventir et Nightfay, qui font évidemment très mal de façon à ce que ça fasse moins de dégâts. Et on a surtout un énorme rework au niveau de Necrolord, qui fait que tes chances ont une, tes sorts ont une chance d'invoquer un démon. Euh, ce démon, tu peux le one-shot directement en lui jetant un glaive OK et il va exploser et faire des dégâts autour de lui. Outre ça, ça va te soigner, ça fait des dégâts réduits au-delà de 5 cibles, donc c'est quand même un peu capé. Mais en plus du coup de, de te soigner, de faire des dégâts, etc. etc. et de faire d'ailleurs des bons dégâts, hein, on va pas se mentir, 175% d'attaque power, ça te donne également une âme de démon quand tu le tues, ce qui va te donner du coup passivement, via ton buff de DH, un bonus de dégâts pendant une vingtaine de secondes. Vu que c'est une âme de démon. Et ça, c'est vraiment solide. Donc euh, ça risque d'être joué en mythique plus. Notamment qu'il n'y a pas beaucoup de Necrolord. Donc il euh, n'y a moins rien que ce soit vraiment pas nul en Mythic Plus, même si évidemment en DH, t'as pas à te plaindre. Toutes tes congrégations sont des bons choix et euh, c'est vraiment fort les congrégations sur le DH, quelles qu'elles soient. Ensuite, euh, au niveau des légendaires, on a Fel Bombardement qui a été assez up, qui était euh, plutôt joué sur la bêta, mais on ne l'a pas revu depuis qui fait que ton aura d'immolation a une chance de faire en sorte de donner des stacks de fait le bombardement, et quand tu as ces stacks-là, ça augmente les dégâts de ton prochain glaive sur ta cible, et ça va rebondir ailleurs. Bon, euh, ça pouvait rebondir beaucoup hein, sur la bêta, à voir ce que ça donne désormais, mais en tout cas, la, la durée du buff a été augmentée de 30 à 40 secondes, et les chances de, de la déclencher ont été augmentées de 5%, ce qui est assez conséquent, cependant, ça risque de, de toujours pas être joué, je pense, uniquement en seul légendaire pour le moment. Dark Lair médaillon, et là c'est un énorme up également, c'est la légendaire qui fait que ton Night Beam, ton regard furieux, a des chances de ne pas déclencher son coup de Ça marche également en tank avec Fail Devastation, avant c'était 20%, c'était vraiment faible, et désormais c'est 40%, c'est énorme, et tu regagnes également le coût de la Fury que ça t'a coûté. Alors ça sera une excellente légendaire quand tu auras deux légendaires. Même en simple légendaire, à l'heure actuelle, elle met quand même vachement haut. Donc, à voir ce que ça va donner en réalité, est-ce qu'il y aura des builds qui vont tourner autour ou pas, en attendant, ça peut valoir le coup de commencer à mettre des cendres d'âme de côté pour cette légendaire. qui devient vraiment très très raisonnable. Hein, parce que, regarde sur lieu, ça, va, ça te fait proc ta méta, ça te file des buffs de hâte, etc. Donc, pouvoir refaire ce sort, évidemment, c'est incroyablement fort. Ça fait des très bons dégâts également. Et tu as des talents dessus, etc. etc. et des légendaires dessus. Au niveau du DH DPS, on a un up de Burning Boot qui fait que ta mort sur du démon met un saignement sous forme de chaos sur la cible et augmente les dégâts que les cibles prennent de ton aura d'immolation. Elle a été pas mal montée, à voir ce que ça va donner, c'est pas dit que ça sera joué, en tout cas ça a été pas mal monté. Et au niveau du DH Tank, du coup, le fait de faire un I-Beam quand tu joues Collective English, qui est la légendaire qui te permet d'avoir le regard furieux en plus de faire ton souffle, ça fait en sorte qu'il fait 100% de critique, un peu comme ton souffle, de façon à ce que soit assez logique. Et donc c'est un up assez conséquent de cette légendaire et ensuite on a Spirit of the Darkness Flame donc, euh, qui désormais augmente ses dégâts de 20% au niveau de ta marque inflammée, avant c'était 15% et mon chien arrête pas de se promener donc ensuite au niveau du PVP on a au niveau du DH tank, on a Illidan's Grasp donc ça c'est le truc assez fort qui te permet de, de canaliser si un dans de cible quelqu'un et normalement quand tu le réutilises tu peux toss, tu peux jeter la cible et euh, avant quand tu le relançais ça ne marchait pas et désormais ça a été corrigé donc au niveau du DH, les trucs à suivre, ça va être ce Necrolord, déjà, qu'est-ce que ça donne ce Necrolord Les motifs au niveau d'unbot chaos, ça va être intéressant, et également les légendaires, notamment celle sur le regard furieux, qui peut se récupérer, ça peut vraiment donner un truc assez sexy. Druid Donc au niveau du druid, il, il a été EP, c'est normal, voilà, c'est pas déconnant. Donc récupération a été augmentée de 12% de ses soins sur la durée. Et croissance sauvage a été augmentée de 7%. Au niveau des compétences, des congrégations, pardon, on a Necrolord qui a été grave EP. Donc le euh, Necrolord a des dégâts et des soins qui sont augmentés de 25% et les effets des périodes. et Les effets des. Des trucs périodiques, donc des hot, des, euh, des trucs de DPS, etc., sont augmentés de 25% au lieu de 20%. Euh, et c'est 35% pour les druides et qui donc c'est un bon up de Necrolord à suivre ce que ça peut donner évidemment les autres congrégations Kyrian et Nightface sont extrêmement forts en drone, mais à voir ce que ça peut donner quand même et on a également Convox of Spirits qui ne peut plus lancer de Full Moon et de Firal Frenzy quand tu es en spé Tank ou en spé Resto ce qui est pas surprenant hein. déjà le fait que ça le en, en normal bon c'était déjà questionnable euh, sur les spés adéquats je veux dire mais du coup euh, c'est pas surprenant que ça le casse pas en Guardian et en Resto évidemment ça reste un nerf de Nightface pour ces SP là et au niveau des conduits, on a Hellless Thirst Donc le truc 20 tir, qui a été pas mal augmenté ça, En gros, le truc 20 tir, c'est euh, sur 3 minutes de cooldown Et à chaque fois que tu vas faire des sorts Si tu bouges, etc Tu vas avoir des stacks qui vont te rendre plus fort Et du coup, ce conduit a augmenter tes critiques De 0,5% par stack au rang 1 Ce qui était déjà énorme Ça devient 0,8% par stack au rang 1 Donc ça peut devenir très très haut Et 20 tir peut devenir a thing Pour du feral ou pour du druideki Notamment, qu'en plus, il y a un revoir sur la légendaire Du berser, côté feral, et ça on va le voir tout de suite j'ai dit il peut devenir, hein, c'est vraiment pas dire. Donc au niveau des euh, druide Feral, on a deux légendaires qui ont été augmentés. on a 4 Curio qui est celle sur l'énergie, qui est déjà pas une mauvaise légendaire, très complète, etc. Qui fait que tes idées claires te redonnent de l'énergie et que tu augmentes ton pool d'énergie de 60, si peu. Ensuite, on a également un up, du coup, de, qui était augmenté de 50% de la légendaire, qui te redonne ton cooldown de l'incarne, et qui fait en sorte que, pendant que tu es sous euh, ton incarne, sous ton berserk, ton gros CD offensif, tes cibles saignent également pour 150% des dégâts pendant 8 secondes. Donc, très très bonne légendaire pour le burst, alors qu'elle n'est elle pas jouée, elle a été augmentée, on a également un up de, de, de, de, du côté 20 tirs. Honnêtement, pourquoi pas voir un nouveau build avec le 20 et ça Je sais pas si sur la durée ça peut suffire, sur des bursts c'est clairement sûr que ça peut faire vraiment la différence, à suivre ce que ça peut donner côté euh, feral, mais en tout cas ça augmente les possibilités de jeu et ça c'est vraiment cool. Au niveau du druide, Tank Legacy of the Sleeper Berserk a désormais une description qui est vachement mieux. Et ça c'est cool. Et on a au niveau du druide resto, Dernant Infusion, qui désormais augmente les, euh, les heal overtime effects, effect. Les hot, non pas pendant, euh, sur la cible de prompt de guérison, non pas pendant 8 secondes, mais pendant 10 secondes. Qui devient déjà une légendaire un peu plus intéressante. Et on n'a pas de modification niveau PVP pour notre petit druide. Donc au niveau du druide on a des modifications légères au niveau des irrigation, euh, des On a un bon up au niveau du druide heal Donc à voir ce que ça peut donner encore une fois euh, Ce petit necrolord on pourrait peut-être avoir des, des piles dessus et le tir également Chasseur Alors au niveau du chasseur déjà on a une correction d'un bug Je dis que c'est que des fois quand il y avait héroïsme t'avais pas le débuff d'héroïsme Bon ok tu te mettais bien mais c'était quand même un bug donc c'est corrigé. également quand tu faisais fin de la mort et que tu faisais une émote ou que tu ouvrais ta map Grosse erreur et là c'est là c'est ça ton problème Bah enfin, ça arrive euh, Bah des fois la fin de la mort euh, partait On a Spitting Cobra qui désormais a des dégâts augmentés de 260% Et qui devient un talent qui pourra être utilisé Et je vais te montrer des sims et je vais te montrer des infos Mais juste après on finit déjà de lire un petit peu tout ça donc marksmanship, au niveau du chasseur des fois quand tu sais euh, voler plus viser et que t'avais tir piégé ça utilisait pas bien de tir piégé parce que ça met aussi tir piégé bref, il y a une correction d'aveugle un là dessus, ça se passera bien si tu fais viser et que t'es sous voler euh, salve au niveau du chasseur survie, tu pouvais faire steel trap pendant l'aspect de la tortue. C'est désormais plus le cas. Au niveau des Kyrian, tu pouvais des fois rater de faire ta flèche dans ton dos. Désormais, c'est plus le cas. Necrolord a été augmenté de 15%. Euh, pour rappel, Necrolord, tu jettes un chakram, ça rebondit sur les cibles ou sur une même cible, et ça te file de la focalisation. C'est largement en dessous du pouvoir d'effet, et bon, en l'état, ça le restera. <rire> Mais en tout cas, euh... C'est augmenté. Et Flight Shot, 20 tirs. Donc, ça, 20 tirs, c'est tu poses un debuff sur ta cible et tu as des chances de pouvoir activer ton Kill Shot. Donc, même si tu n'es pas du tout en dessous de 20% de HP du monstre et de pouvoir utiliser ton Execute. En plus, ça fait des dégâts de donc... Ça a été augmenté drastiquement. Désormais, la durée elle est passée de 14 à 18 secondes. Ça ne coûte plus de focalisation avant, ça en a coûté 10. Et désormais, du coup, ta marqueur augmente également les dégâts de ton Kill Shot de 25%. Donc, même en phase d'execute, tu vas faire plus mal pendant en sim ça reste en dessous de, des autres options mais euh, mais bon euh, c'est déjà ça c'est un bon up de 20 tiers je <rire> sais pas trop quoi te dire honnêtement je suis un peu déçu que le pouvoir mono cible fasse pas si mal que ça en mono cible et qu'au final tu joues fait quoi qu'il arrive dans toutes les situations qui est déjà ton burst de zone donc euh, je ne comprends pas trop les L'esprit fait la suite au niveau des congrégations Mais en tout cas sache que si t'as envie de jouer 20 tirs C'est déjà nettement plus viable et ça c'est cool Au niveau des conduits, des fois quand tu mettais ta marque du chasseur Et quelqu'un d'autre mettait ta marque du chasseur Tu ne bénéficiais pas bien du conduit Sur la marque du chasseur qui réduit les dégâts que la cible te fait ça a été corrigé. Et sinon, il euh, y avait un truc sur Brutal Projection euh, qui part un peu plus tôt, whatever. Au niveau des légendaires, alors là, on a beaucoup de choses, et j'ai beaucoup de choses à te dire également dessus. Donc, au niveau de l'aspect BM, on a Dire Command, qui devient une excellente, excellente, excellente, excellente légendaire mono-cible. Euh, je, je, je finis de te les expliquer et après je te montre les sims. ok Donc dire common, donc le fait de faire hors de tuer a 30% de chance d'invoquer dire beast tu attaque sur target Donc c'est ta bête féroce et ça te file un buff de hâte 30% de chance, c'était 20% avant Tu as également Rail Stalker, la légendaire qui est de loin, de très très loin la plus plébiscité, la plus jouée à l'heure actuelle Qui prend quasiment deux fois son volume dire C'est fort en mono, c'est fort en multi et c'est très joué parce que ça n'ajoute pas de complexité au niveau du gameplay donc, pendant que Kurobeschal est actif, les coûts critiques de ton pet sont augmentés de 35%. Voilà. Avant, c'était 20%, donc énorme up, grosse modification de cette légendaire. On a également une modification au niveau de celle sur la morsure du Cobra, qui a désormais 50% de chance de s'activer au lieu de 25%. Et on a Kapla Erenwonder, qui qui fait que quand tu vas faire tir à serrer, tu vas reset le cooldown de, de ton ordre de tuer. Et également, du coup, ton ordre de tuer fait 10% de dégâts supplémentaires. Si on part rapidement sur juste des petites sims, alors, euh, c'est pas très clair forcément parce que ce sont des acronymes et ce sont les acronymes anglais. Mais en gros, je vais t'expliquer rapidement. A l'heure actuelle, ce qui est sim le plus haut, basé sur le PTR, c'est le fait d'être, enfin, en, en SPB, uh, BIS Mastery, donc, en SPBM, c'est le fait d'avoir SFE, donc Soulforge Embers, donc la légendaire, toujours sur le, sur le, le, le, le piège, uh, qui est le piège, hein, le piège, donc uh, celle que tu, qui est déjà la BIS en mono et en multi, elle reste... Bis purement sur des sims pour l'instant. C'est quand tu mets ton trap et que tu le fais exploser avec une fusée dessus. Euh, tu, quand tu joues Nia, donc quand tu es Night Elf et que tu joues Burst, évidemment le truc qui te fait des procs de liane euh, qui vont faire des dégâts à l'endroité es, qui est très très fort sur le lien d'âme de Nia. Euh, donc ça, ça reste très fort. On peut également voir que quand tu as. D'ailleurs, donc euh, là le truc sur la bête féroce, d'ailleurs comment, le truc qui a 30% de chance sur ton ordre de tuer de la... qui est ta bête, il est très très peu en dessous, en mode de cible. Donc ça, ça devient une très bonne légendaire single target, et ensuite, on a Relag, donc la fameuse qui augmente les dégâts des crits de tes pets sous courroux bestial. Comme tu peux le voir, les valeurs sont très très proches, et en finale, en situation réelle, là, on est sur de la sim, c'est dans le cas où ton strap réussit à faire toute sa durée, et où tu l'utilises parfaitement, où tu ne vas pas remettre ton piège de goudron parce qu'il est déjà sur la cible, où le boss ne bouge pas, etc, etc, etc. Donc, au final, c'est normal que Super Jump soit devant, sinon il ne serait jamais joué. Parce que s'il n'est pas devant dans des situations optimales où tu arrives à l'utiliser parfaitement, euh, bon, voilà. Donc, apprendre avec des pincettes, évidemment, c'est déjà très peu joué en comparaison avec Rilak parce que Rilak ne n'entraîne aucune difficulté, aucun, aucun gestion de je dois mettre mon piège, machin, enfin qui rajoute quand même pas mal de complexité au niveau du gameplay, le fait de devoir reviser, de vérifier si tu as déjà ton piège de goudron, le fait de, des fois, tu peux trater, et du coup, si tu trates, tu perds. Sur Rilak tu peux pas trater. Et d'ailleurs, sur d'ailleurs non plus. Donc les deux gèles légendaires là vont devenir fang vont devenir quelque chose de conséquent, de fort. D'ailleurs, ce sont des sims qui sont tournés avec des builds optimales de Castel Latria, mais potentiellement, tu peux avoir un build plus intéressant, avec peut-être plus de critiques, plus de stats ou autre chose, et au final, que l'ordre des légendaires soit différent chez toi. Sache juste en tout cas que du coup, avec ces modifications-là, ces deux légendaires-là, donc sur l'ordre de tuer qui invoque d'ailleurs Command, qui invoque une bête féroce, et sur qui vont devenir des très grosses légendaires, et Sulfund's Humbers reste en termes de situation optimale, 100% optimale, le, le petit pur de ce que tu peux avoir. Et plus bas, euh, t'as les autres congrégations également. Donc fait euh, reste largement, largement devant pour du BM également. Enfin, euh, fait Nocturne reste largement devant pour du BM. En termes de chasseurs précis, donc sur Shin Shocks, euh, du coup, fait en sorte que la légendaire sur le tir rapide a été drastiquement augmentée. C'était 25, ça passe à 35. C'est conséquent, honnêtement, c'est cool. C'est vraiment cool, c'est une bonne légendaire multi, c'est une bonne légendaire donjon, c'est une légendaire sympa à jouer, et qui a en plus des chances de faire en sorte que ta visée puisse reset le clone de ton tir rapide, qui désormais va faire très mal. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a Eagle Talon, Eagle Talon Truth Focus, la légendaire sur la précision, qui a été nerfée. Enfin, ça augmente désormais la durée de précision de 3 secondes, mais ça réduit le coût en focus de 25 et pas de 50. Honnêtement, elle était déjà pas jouée, et c'était déjà pas intéressant, donc je ne comprends pas. Voilà, j'ai... Je, je ne comprends pas du tout quel est le sens de, de ça. Si tu le connais, n'hésite pas à le dire en commentaire, j'en ai aucune idée, honnêtement. Et on a Serpent Stalker Trickery, donc la légendaire qu'on appelle le fameux SST, qui fait en sorte que du coup t'as visé, mais également une morsure du serpent sur la cible, qui va rester apparemment l'optique, quoi qu'il arrive, en mono et en multi. Et qui désormais ne fonctionne plus, ne fait plus appliquer. Il y avait un bug qui faisait en sorte que vu que ça met des dégâts directs à l'impact, ça activait également le pouvoir d'effet. Donc du coup, tu mettais deux fois le pouvoir d'effet. Et du coup, ça faisait, ça faisait très mal. Et ça, c'était un bug. Du coup, tu perds 3 à 4% de DPS à cause de ça, euh, suite à ce bug fixe. Donc c'est un bug fixe, donc c'est normal, ça aurait pas dû le proc en plus. Euh, ça reste une perte de DPS, il n'y a pas de compensation. Cependant, chasseur précis, ça reste très bien à l'heure actuelle, ça reste très fort. Donc il n'y a pas trop de soucis à te faire là-dessus. Apparemment, d'après les mecs euh, des forums de chasseurs, celle-ci reste la meilleure en mono et en multi. Je pense que jouer surging shots en multi, c'est vraiment pas déconnant et c'est vraiment pas une mauvaise légendaire. Et je pense que ça vaut carrément coup que tu la craftes. Ça reste que mon point de vue, on va attendre avec les sorties du live, on va attendre de voir un petit peu les, les mecs en donjon, MDI, on va attendre de voir également, euh, enfin je dis MDI, mais bon, euh, en tout cas sur les grosses clés, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe en raid, mais je pense que vraiment sur Jinkshot, la légendaire sur le tir rapide, est vraiment une bonne valeur sûre, et avec le nerf du SST, ça peut valoir le coup que tu mets des cendres d'âme là-dedans. Au niveau du chasseur survie, on a un up de la légendaire qui est l'ancien trait d'Azerite, qui fait en sorte que quand tu mets ton debuff euh, ça va faire des stacks sur la cible et quand tu fais mangoose bite ou frappe du raptor ça va les consommer elle a été augmentée de 15% sur ses dégâts donc petit up de cette légendaire au niveau du chasseur survie et on a également une modification au niveau du talent pvp roar of sacrifice donc euh, ça euh, on est sorti assez content ça fait en sorte que du coup ton talent d'honneur donc qui est très très joué et qui est un talent d'honneur extrêmement fort qui fait en sorte que ton pet te mette béni... enfin, un cri de sacrifice qui fait en sorte que tu prennes pas de critique pendant 12 secondes et du coup je peux pas te faire critique mais il va se prendre une partie des dégâts que tu vas te prendre avec toi. Euh, du coup, ça ça ne fonctionne plus si ton pet est mort ou euh, s'il si est contrôlé. Ce qui est normal, hein, vu que c'est ton pet qui le met. Mais euh, quand tu tuais le pet d'un chasseur en arène, le chasseur pouvait continuer de se mettre ce buff et ça n'avait aucun sens. Alors, don't get me wrong, un chasseur est extrêmement mauvais en pvp je trouve à l'heure actuelle, il y a besoin d'énormément d'up, euh, je suis vraiment triste de l'état actuel du chasseur, j'ai vraiment envie qu'il devienne plus intéressant, plus fort, et je trouve que c'est une classe qui est vraiment dessous et qu'ils ont énormément nerfs, que ce soit en précis ou en survie, euh, tu peux faire des trucs, mais à l'heure actuelle je pense qu'il mérite largement mieux que ce qu'il a actuellement, et je trouve également que les pets prennent particulièrement cher et qu'il ne devraient pas mourir aussi facilement, cependant... Bon, c'est pas normal qu'un un pet mort puisse continuer à être mettre le cri de sacrifice, donc ça, ça a été corrigé. J'aurais bien aimé avoir des up PVP au niveau du chasseur, il n'y en a pas pour l'instant, j'espère vraiment qu'ils vont faire un truc là-dessus. Au niveau du mage, alors le mage, au niveau des pouvoirs de progression, on a Radiant Spark, le truc qui qui a des dégâts augmentés de 20%. Alors, c'était joué dans aucune corrélation en PvE. En PvP, c'était joué chez certains joueurs de mâche-feu qui avaient envie de s'éclater ou euh, chez certains mage arcane parce que ça permet de faire un sacré burst rapidement. Et honnêtement, c'était assez kiffant, même de voir des gros chiffres. Donc, pourquoi pas Ça peut continuer, du coup, d'être joué en PvP. Ça peut faire des bons dégâts. Pourquoi pas l'augmenter C'est pas déconnant. On a Desborn le Necrolord, qui a été grave augmenté pendant que Never te dit bonjour. Hein, Never, Never était un bon chien, évidemment. Un gros chien, ça. Et du coup, le Necrolord va désormais durer 25 secondes au lieu de 20 secondes et la puissance des sorts va être augmentée de 15%. Pour rappel, qu'est-ce que ça fait le Necro Lord Tu 1. Tu transformes en un mage squelette badass. Bon bah déjà, euh, voilà, c'est déjà énorme, mais en plus de ça, t'as quand même des effets secondaires. Donc genre, c'était pas déjà assez boosted comme ça. Si tu es, euh, tu lances des éclairs de gif, ou des boules de feu, ou des déflagrations des arcanes, évidemment suivant ta ça va augmenter ses dégâts de ces sorts-là et ça va faire des sprays autour. De alors, évidemment, éclair de givre ne fait pas de dégâts, et boule feu ne fait pas de dégâts. Les deux, ça te servent à faire des procs pour faire le reste de ton toolkit. Donc, bah, ça ne sert à rien. Par contre, par contre, là, des flags des arcanes, ça, c'est un vrai sort qui fait des vrais dégâts. Et, du coup, c'est un sort qui a été bien augmenté, donc, le puissance des sorts a été augmenté de 10 à 15% sur, euh, sur les dégâts de ça, et ça dure pendant plus longtemps. Donc, pourquoi pas avoir des mages arcanes Nécrolord Alors, certes, Certes, le pouvoir d'effet est également très fort en arcane parce que tu es basé sur ton burst, mais honnêtement, il y a vraiment un truc à faire là-dessus et ça me fait grave plaisir de voir de la diversité. On a Mirror of Torment qui est joué uniquement par les mages givres actuellement, et du coup, on a un buff au niveau de arcane et feu. Donc, arcane te file désormais des stacks d'idées claires et plus d'amalins, ce qui est quand même déjà vachement plus sympa. Et au niveau du mage feu, le cooldown de ton Fire Blast est pas réduit de 4 secondes, mais de 6 secondes de façon à faire en sorte que 20 tirs puissent être joué de façon honnête quand tu joues les autres sps et que tu n'es pas que, que l'effet nocturne, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau des légendaires, du coup on a beaucoup de modifications, la disciplinary commande qui a été grave up. Pour rappel, c'est le fait de faire un sort de froid, de feu et d'arcane, fait en sorte que, euh, dans un délai de moins de 10 secondes, fait en sorte que tes chances de critique sont augmentées de 20% c'est comme 20% de dégâts quasiment, c'est énorme, c'est vraiment monstrueux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux le faire toutes les 30 secondes, c'est quand même court aussi, et avoir, honnêtement, il y a vraiment possibilité, déjà un sim, il y a des trucs qui donnent haut avec, sur pas mal de spé. donc avoir ce que ça peut donner. Après, il y a une grosse différence entre les sims et la réalité, parce que potentiellement, tu as envie de burst direct, le fait de devoir faire un setup particulier, euh, même si potentiellement c'est plus haut en sim, bah, ça peut être moins fort, parce que tu vas devoir faire gaffe toutes les 30 secondes, etc. Là où les sims sont parfaites et n'ont pas de mal à faire des rotations qui sont cheloues, en, dans la vraie vie, dans la réalité, c'est pas toujours aussi sexy et du coup, évidemment, les sims ne suffisent pas à savoir, en tout cas, c'est à surveiller de très près et tu peux déjà commencer à stacker tes cendres d'âme. Au niveau d'expand potentials, donc le fait que tu fais euh, ta boule de feu, ton éclair de gifre, ta déflagération des arcanes, le proc a été augmenté de 1,66 à 2, donc ça devient déjà plus intéressant, peut-être Jouer en, en, en mage à givre, mais honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop quel spé peut vraiment profiter de ça. Peut-être en arcane également. En feu, ça m'étonnerait. Je sais pas trop. À suivre cette légendaire, mais j'ai pas d'avis fort là-dessus pour l'instant. Au niveau du mage arcane, arcane harmonie, du coup, les dégâts euh, par stack. Donc, pour rappel, c'est à chaque fois que tu fais missile des arcades, tu augmentes les dégâts de ton prochain barrage des arcanes qui se stack jusqu'à 18 fois. Les dégâts ont été augmentés de 7 à 8%. Et les effets, les stacks ont été augmentés de 15 à 18. Est-ce que sera toujours joué Est-ce que sera joué a voir, hein. c'est pas dit. On a Molten Skyfall, euh, c'est une légendaire, moi j'ai jamais trop été fan, mais elle était EP, mais bon, est-ce que ça sera joué Probablement pas. Le fait de faire des boules de feu, euh, ou des pyroblasts, fait en sorte que ta prochaine phare, euh, boule de feu appelle un météore sur ta cible, et du coup, après avoir fait 18 boules de feu, euh, ou pyroblast, avant c'était 25, ça appelle ton météore voilà, et sinon le fait de consommer 8 hot streak te donne combustion pendant 6 secondes au lieu de 5 secondes donc ça c'est pas mal du tout, donc après avoir consommé 8 hot streak, ta prochaine non, euh, ta prochaine pyroblast qui n'est pas instantanée, dans 15 secondes te donne combustion pendant 5 secondes, le truc c'est que du coup la combustion euh, ça te coûte un GCD ça part direct et, euh, et avant 5 secondes c'était vraiment vraiment short et au fait le fait d'augmenter d'une seconde cette durée ça change quand même déjà pas mal de choses, donc pareil je sais pas exactement si ça sera joué ou pas en tout cas, ça devient déjà nettement plus intéressant, parce que 5 secondes, c'était vraiment trop short, et tu pouvais pas jouer ça, et évidemment, il y a déjà des légendaires qui sont très fortes, que ce soit en PvP ou en PvE, ou en match Feu, donc, bon, euh, t'avais pas trop d'intérêt de jouer celle-ci. Et au niveau du match Frost, t'as le fait, euh, encore une fois, cette logique de faire des éclairs de givre, qui va invoquer une orbe gelée au bout de 30 cases d'éclairs de givre, avant c'était 60, ou les fleuries également, ça marche, hein, donc les, ra les rafales. Euh, bon, est-ce que ça sera joué, euh, je ne sais pas, à voir, peut-être sur certains boss, mais je suis pas trop fan de cette idée de stacker, d'avoir une orbe qui part random, où ça t'intéresse pas forcément, où tu vas devoir gérer des stacks, etc. Alors que dans tous les cas, bah, tu vas pas changer ta relation d'éclat de givre. C'est pas forcément incroyable, je trouve, comme légendaire. Et sinon, on a un hub de légendaire qui était très forte sur BFA, euh, sur le, sur la bêta, mais du coup, qui a été euh, pas mal nerf. C'est quand tu lances ton orbe gelée, et du coup, tu gagnes 2 de givre toutes les deux secondes. Et avant, c'était trois secondes. Donc, c'est bien déjà un petit peu plus sympa. Et au niveau du PvP en mage, on a Iceform qui désormais n'utilise plus le GCD. Donc c'est le talent PvP qui fait que tu es insensible au sten, etc. En Frost. Euh, on a Ice Propulsion qui désormais donc le conduit sur la veine glaciale qui marche également quand tu prends Ice Form, c'était pas le cas avant. Et on a nicer précision et Arcane Prodigy donc les deux conduits en Arcane qui fonctionnent également désormais correctement quand tu prends Arcane Empowerment, donc c'est pareil, c'est à peu près la même idée. C'est que ça marchait pas bien quand tu avais des talents de PVP euh, au niveau des conduits qui ne comprenaient pas que t'avais des nouveaux talents de PVP et qui était donc Mais ça fonctionne bien donc ça c'est du bug fix. Au niveau de moine, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, donc accroche-toi bien. On est parti pour un long discours. Donc, déjà, juste partie assez rapide pour dire que Brume de Rénovation et Vivifié coûtent désormais moins de mana. C'est trop bien. Miss honnêtement, c'est une très bonne spé. Sous-côté, vraiment cool. Très intéressante. T'as très envie de l'avoir. Ça fait des énormes soins. Et son souci, c'était la mana. Mais là, du coup, c'était des coups de mana qui sont réduits. Tu vas voir, il y a les légendaire également qui a son coup de mana qui réduit. Déjà, est réduit. Donc, déjà, c'est pas mal. Et en plus, t'es dans une méta full boomkin. Et du coup, ben filé de. Euh... L'inhibération, c'est quelque chose qui peut se faire parce que t'as des boomkins de partout Donc je suis très content, c'est une très bonne spé et je suis content qu'elle revienne sur la table Au niveau du moine, marche marchement, donc Xuan Peut désormais être Hiberné, polymorphe, fire tout, tout quoi, il peut, tout C'est... Euh, ça marche sur les bêtes euh, Polymorphe, bon bah, ouais, il peut également être transformé T'as, je sais pas, Xuan ils se sont dit bah non, Xuan en fait en pvp il jouera pas Donc euh, bon, bah, gros nerf de Xuan en pvp Ensuite, du coup, Touch of Death, par contre, ça marche bien avec la maîtrise désormais, ce qui ne changera pas grand chose, on va pas se mentir. Ça peut potentiellement augmenter les dégâts de ton Touch of Death, mais généralement, quand t'es à portée de pouvoir l'utiliser, bah... bah. Je veux dire, bon, bah voilà, tu le tues, tu tues tu, tu la cible. Donc, bon. Voilà, ensuite on a la correction d'un souci qui fait en sorte que Storm Earth Sunfire pouvait des fois péter le furtif des gens, donc ça a été corrigé, et pouvait cibler le furtif des gens. Donc voilà. Ça a été corrigé. On a également un truc au niveau de la paume du tigre. Qui fait que des fois, ça te donnait un stack en trop de marque de crane quand t'as été des esprits. Donc ça a été corrigé, ce qui est normal. Correction d'un souci. Donc pour rappel, un mark of the crane, c'est le truc qui fait que quand tu cibles une cible unique avec ta paume du tigre, avec ta frappe du voile noir, etc., tu vas gagner des stacks qui vont faire en sorte que ton prochain coup tournoyant va faire plus mal. Donc c'est la mécanique de base présente sur ton coup tournoyant. Donc c'est ce truc-là, vert, etc. Donc, désormais, correction d'un souci sur Mark of the Crane qui fait que des fois tu pourras le stack, nombre de stacks maximum quand tu étais en, cible, en fight mono-cible. Évidemment, c'est normal que ce soit corrigé. Correction d'un souci qui pouvait faire en sorte que du coup tes esprits des fois ne sais c'est pas bien leur sort. Bon. Jusque là, tu vas me dire, hein, bon, c'est à peu près normal. Je, je, je vois pas trop les soucis d'axi. Et là, on y arrive tout de suite. Correction d'un souci qui fait en sorte que tes esprits puissent continuer de canaliser les points de fureur pendant que tu as arrêté les points de fureur toi-même. La mécanique qui est présente depuis Mist of Pandaria, depuis la sortie hein, des moines, sur le jeu, quand tu fais tes points de la fureur, si t'as tes esprits et que tu fais autre chose, ils continuent de faire leurs points de la fureur. C'est une mécanique qui est présente depuis très très longtemps et ils se sont dit non, c'est un problème. Donc ils l'ont retiré. Le truc, c'est que ça nerf drastiquement les dégâts du moine. Rien que ça, juste cette modification là, tu perds 7 à 8% de DPS mono cible et tu perds 2 fois ça en multisible. Facilement. Facilement 2 x un en multisible. Parce que du coup, tu ne canalisais pas pleinement tes points, tu fais euh, tu fais ton RSK, point, dragon, tournoi, direct. Et du coup, tes esprits continuent de taper taper euh, avec tes points, etc. Et du coup, tu fais super mal. Mais du coup, ça, ça a été fixé. Donc tu vas devoir qu'on a complètement en boîte. Le truc c'est qu'à l'heure actuelle le moine il est extrêmement bursty Tu joues Kyrian, tu joues avec la légendaire sur le burst Et du coup tes dégâts en moine c'est uniquement le burst C'est à dire que t'as 30 secondes de pur dégâts Où tu as 24 secondes de Gwen, de, de, de, de Xwen Et tu as 30 secondes du coup avec tes esprits 15 secondes et 15 secondes Ok ça, ça, ça c'est le burst du moine On en dehors de ça il a pas de dégâts un petit peu en, en multi parce que tu peux continuer à mettre tes stacks de Mark of the Crane et faire les coups qui noir et t'en sortir donc en multi ça allait honnêtement mais sinon tu t'as quand même vraiment pas de dégâts en dehors de ça le truc c'est que si tu dois canaliser complètement tes points euh, du coup ton burst c'est vachement réduit c'est à dire que tu vas devoir mettre beaucoup moins de RSK euh, tu pourras pas reset tes RSK non plus en mono cible parce que du coup tu, si tu cancel pas tes points bah du coup t'auras plus buff de 5 secondes sur le truc qui qui fait que ça réduit le coût de tes compétences donc tu vas devoir quand même les annuler mais si tu les annules, tu perds du coup complètement les dégâts des ponts d'assureur. Enfin, mais bon, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule, cette modification-là, ça, ça ne colle plus du tout, du coup, avec, euh, avec tout le gameplay que tu as autour ça va ça c'est un nerf monstrueux de moine et pour moi du coup ça vient de tuer complètement la place du moine en raid rien que cette modification là mais il n'y a pas que ça donc continuons euh, du coup correction d'un souci qui fait en sorte que spinning crane kick euh, ne sait pas ses dégâts euh, probablement avec les marques du crane etc bon en gros ce qui n'est pas très clair et ce qui n'est pas très bien documenté c'est le fait que à l'heure actuelle si une cible meurt euh, du coup tu continues de garder tes stacks parce qu'en gros mark of the crane il dit que si tu cibles une nouvelle cible unique tu as pendant 15 secondes un euh, buff qui fait que ça va augmenter tes coups euh, qui tournent ton coup de pied tournoyant de la le truc c'est que ça à l'heure actuelle En tout cas sur le PTR Quand une cible meurt euh, du coup le stack disparaît euh... Du coup c'est la merde Parce que dès que tu peux maintenir beaucoup moins de stack Tu vas faire beaucoup moins mal Et c'est là où sont vraiment tes dégâts en moine En AOE c'est sur ton coup qui tournoie Donc on a un énorme nerf à ce niveau là à voir si ça restera exactement comme ça à partir de mercredi prochain Mais ça c'est sûr que ça va rester Et je suis extrêmement déçu de ne voir qu'il n'y a aucun ajustement à côté Pour rappel moine il est déjà passé 6ème à l'heure actuelle en Okay. C'est déjà 6 c'est en train de descendre. Ça descend à fond, pourquoi Parce que la maîtrise ne fait pas assez mal en moine. Elle fait moins mal qu'un point de polyvalence, qui en plus te file de la résistance. C est, c est, ça n'a aucun sens. Tu dois gérer ta maîtrise, donc toujours faire un différents, différent, etc. Mais en plus, même quand tu réussis à le faire, ça te donne moins que de la polyvalence, qui en plus te file de la résistance. un gros problème là-dessus, incompréhensible. La hâte te file absolument rien en moine, te file rien, t'as pas envie d'avoir de la hâte, donc tu te retrouves avec deux stats. Sauf que sur Shadowlands, tu as un système de diminishing return qui fait que quand es au-delà de 30% sur une stat, et bah tu gagnes moins, tu gagnes plus que 90% de sa valeur, 80% de sa valeur, etc. Donc as une spec, il y a que deux stats qui vont lui servir, qui a un, juste un burst de 30 secondes, qui se fait déjà rattraper par tout le monde, et tu lui rajoutes un nerf qui va, nerf, de environ 8% sur le cible et qui peut aller nerf jusqu'à 40% à 50% sur multi cible en comptant les modifications du coup de poing de la fureur et Mark of the crate. Bon bah salut, hein, c'est content de t'avoir vu sur les débuts de Shadowlands. moine marche avant, euh, par contre en PVP c'est également un énorme nerf, hein, parce que tu vas faire beaucoup moins mal, tu vas devoir canaliser pleinement tes points de la fureur, et du coup tu t'auras plus le fameux burst du moine, sauf qu'il est déjà très fragile en PVP à l'heure actuelle, donc tu retires son burst, tu comptes que le fait qu'il a de la fragilité, que ça reste un corps à corps, etc. Au final le moine va également prendre très cher en PVP, et ne sera plus top tier à côté du guerrier, etc. comme il pouvait l'être à l'heure actuelle, il sera beaucoup moins fort. Voilà, petit coup de gueule, mais euh, bah, à l'heure actuelle, c'est vraiment triste de voir ça. Correction d'un un souci qui fait en sorte que, du coup, ton pouvoir d'effet euh, ne fait plus de dégâts quand tu engages des créatures en combat. Ok, il y a un petit souci. Et Fallen Order, le truc qui invoque des esprits du tir, fait en sorte que leurs stats sont augmentées de 20%. Donc ça va devenir nettement plus fort, mais toujours pas de quoi rivaliser avec Tyrion, peu importe l'aspect. Ensuite, au niveau du moine, du coup, euh, au niveau, bah, pas du moine, je veux dire du euh, des légendaires, on a Chacha Chacha qui fait en sorte que ta pomme du tigre a désormais 40% de chance de faire 300% de ses dégâts, euh, avant c'était 10%, 250%, évidemment c'était ridicule, c'était pas joué, et de réduire le cooldown de tes breuvages de 2 secondes supplémentaires, avant c'était une seconde. Donc, bon up au niveau de cette légendaire. On a également un gros up au niveau du moine tank, au niveau de euh, légendaire, sur les breuvages, qui fait en sorte que ton breuvage se désormais augmente ton armure de 50%. C'était 25%, pendant 8 secondes, c'était 7 secondes, et fait en sorte que ton Purifying Brew a 35% de chance de ne pas consommer de charge, c'était 25%. Au niveau du one Mistweaver, on a un up très conséquent au niveau de Clouded Focus, qui est la légendaire sur le brume de rénovation et vivifié, etc. Pendant que tu castes ton Smoothing Mist, qui fait en sorte que tes soins sont augmentés de 20% et non pas de 15%, et le coût en mana réduit de 20% et pas de 15%. Ce qui est un très très bon up et qui peut devenir vraiment une très bonne légendaire. Enfin, honnêtement, ouais, très sympa. Et euh, si t'as envie de jouer, moine, fais-toi plaisir. En healer, honnêtement, je pense que ça va devenir vraiment très cool. Et au niveau du Wind Walker, on a un up au niveau de la légendaire sur... qui fait un... qu'il y a l'interaction entre tes ponts de la fureur qui fait que du coup tu augmentes tes chances de critique de ton RSK de 50% au lieu de 30%. Et tes ponts de la fureur ont un cooldown réduit de 5 secondes au lieu de 2,5 secondes. Le truc, c'est que c'est une légendaire sympa à jouer. Ça a fluidifié le gameplay, etc. Mais. <rire> Mais, euh, à l'heure actuelle, ça reste toujours très loin de ce que tu peux avoir avec Daylight Invocateur, donc celle qui augmente ta hâte, parce que ça synergise avec Kyrian, et que Kyrian est juste trop fort. Donc c'est une très bonne deuxième légendaire. Et ensuite, au niveau du coup du PVP, on n'a pas de modification particulière, à part les gros nerfs euh, du coup du moine, euh, moine marche-vent là-dessus pour le PVP. Palada. donc au niveau de l'aspect sacré euh, Holy Shock, du coup Lorient sacré coûte désormais plus de mana donc c'est passé de 14 à 16 au niveau du palprot, ardent défenseur a désormais un effet visuel, il a été très content on a un buff des Necrolords qui désormais génère un puissance sacré. heureusement il était quand même clairement en dessous, donc c'est bien qu'il buff les congrégations qui sont un petit peu oubliées, et on a également une grosse modification au niveau du PVP donc 1, les, les spells additionnels quand tu fais Divine toll ils vont mettre plus de délai avant d'arriver, ils seront pas instantanés comme à l'heure actuelle où tu tu, prends, tu mets un one shot instantané ou tu te prends un one shot instantané, suivant de quel côté de la barrière tu es. Et également, les dégâts de zone de jugement de Dimintol ne sont plus réduits en PVP, ce qui est tout à fait normal. Les dégâts que tu fais aux autres autour, ils vont plus être réduits. Par contre, le, les effets qui sont proc de par le conduit Ringing Clarity, donc le fait d'avoir plusieurs proc. donc quand tu as plusieurs proc de jugement sur une même cible, ça va être réduit de 25% en PVP. Pour ma part, je trouve ça complètement legit, mettre des one-shots sur un divin toll, c'est enfin, bien, c'est rigolo, ok, c'est rigolo quelques temps, mais euh, c'est un truc auquel tu, tu peux pas réagir, et euh, ok, ok, il y a d'autres problèmes, il n'y a pas que le palerette, on est d'accord, mais les one-shots en PvP, honnêtement, ça casse le PvP, c'est pas drôle de prendre un 20k ou un 30k en instantané sur n'importe quel sort, même s'il met ses ailes et son séraphin, et tu sais très bien que euh, t'as 15 secondes de burst, etc., et que c'est vraiment sur ce moment-là où tu fais mal en raid, et qu'il y a plein de contres, et qu'il y a plein de trucs trop forts comme le guerrier, etc., etc., Toujours est-il que les one-shots sur un Divintal qui proc ou sur de la RNG, honnêtement c'est chiant, Il Suffit tu as un Divintal qui part en critique, tu as gagné un match. S'il ne part pas et qu'il part pas sur... Euh, qui se lance pas trois fois avec ton conduit, bah, tu vas pas gagner un match. Honnêtement c'est un peu chiant. Donc euh, ça limite un petit peu la RNG et euh, le côté one-shot en PvP, donc t'inquiète pas, hein, si tu vas continuer de faire Séraphin, Elf, Final Reconning, Divintal. Tu vas continuer de faire très mal sur ta cible Juste, euh, ça sera un petit peu plus long Et ça prend un petit peu moins mal d'un coup Virtuous Command, donc euh, ne fais plus Désormais d'animation euh, quand il s'active Ok et correction d'un souci qui fait que ton Templar Diddy ne fait pas de dégâts... Bah ah, ok. Correction d'un petit bug là-dessus. Au niveau des légendaires, on a pas mal de petites modifications également au niveau du paladin. On a déjà Vanguard Momentum qui a été EP. Donc c'est celle sur le marteau du courroux qui fait qu'il a une charge supplémentaire et qui augmente les dégâts du sacré fait dans la zone de X%. Donc il marche également très bien avec Ventira. Donc ça augmente les dégâts de non pas de 3 mais de 4% et pendant... 10 secondes au lieu de 8 secondes. Bonne up à ce niveau là. On a Off The Dawn, la légendaire qui fait que quand t'as plein de puissance sacrée tu gagnes un buff. Et quand t'en as pas, tu gagnes un buff. Ça a été augmenté, c'est des buffs de. Ce sont des buffs de 12 secondes désormais au lieu de 8 secondes. Et le truc qui réduit les dégâts est augmenté de 3% à 4%. Peut-être utilisé dans certains cas en PVP, même si je trouve cette légendaire pas forcément incroyable. Au niveau du prêtre euh, Bah, pas la paladin sacré, pardon. Infusion of light, du coup, a désormais une charge supplémentaire et euh, augmente les effets de qui augmente les effets de l'infusion de soins, c'est passé de 20 à 30% sur l'infusion de lumière. On a Shadowbreaker, Dawn of the Dawn, qui a une durée qui a été augmentée de, 8 secondes, de 6 secondes à 8 secondes, donc quand même pas mal augmenter. Pour rappel, c'est celle qui fait que ta lumière de l'aube a une portée augmentée à de 40 yards. Tous les ennemis qui sont soignés par ta lumière de l'aube bénéficient de ta maîtrise. Et, euh, et ça dure non pas pendant 6 secondes mais pendant 8 secondes désormais et on a Day in Bres qui fait en sorte que le bonus de soins de ta lumière du meilleur tir n'augmente plus les dégâts que tu te prends, heureusement additionnellement les dégâts que tu vas te prendre sont désormais sous forme de DOT en 5 secondes donc ça c'est un bon petit up. Au niveau du palprot, euh, on a une modification du ardent, de la défenseur sur Ardent Protecteur. Désormais ça fait en sorte que quand tu fais ton ardent en défenseur, si ça te sauve de la mort, tu vas non pas regagner 20% mais, 40, mais 60% de vie. Et si ça ne s'active pas, si le shit, le shit death ne proc pas, ton cooldown est réduit de 40% et plus 60 secondes. Sinon on a également une correction d'un souci, quand tu t'avais plusieurs ardents défenseurs de plusieurs tu avais un souci sur le déclenchement du cooldown, et tu avais un souci au niveau de euh, sur le magistrat de jugement, donc au niveau de la légendaire qui te redonne des progs de Holy Sacré avec ton word of Glory et ton Shining Light. Donc ça c'était corrigé. On a également au niveau du raid, un gros up au niveau de la légendaire qui est pas mal joué en arène quand même, mine de rien sur le verdict du templier, donc ça fait en sorte que ton verdict du templier a 15% de chance de reset le cooldown de ton marteau du coup, mais également désormais ça augmente les dégâts, en plus d'avoir plus de portée, de faire la portée sur ton templar, ça augmente ses dégâts de 15%, ce qui devient honnêtement une très bonne légendaire monocible. Et on a Magistra Jugement, donc celle qui est très très jouée évidemment quand t'es Kyrian et compagnie, qui fait que ton Jugement a des chances de te redonner des, euh, la Puissance Sacrée, qui désormais euh, donne le bon nom de montant de stack de croisade en fonction de la Puissance Sacrée qui est dépensée sous son effet. Et au niveau du PVP, on a plusieurs modifications, on a Divine Vision, le truc sur l'Aura Mastery, désormais va plus avoir le truc bizarre sur les effets d'ombre, désormais ça réduit le cooldown de ton Aura Mastery, donc ça le met au même cooldown que la Crovox of the Spirit, des druides. Coïncidence, je ne sais pas, et euh, voilà, du coup, ça augmente également la portée de Thesora. Ultimate Sacrifice, donc la Grosse Sacre va passer sur une durée très courte, ça va devenir 6 secondes, donc la, sacre, la Grosse Sacre, comme on l'appelle, ça va être une portée beaucoup plus courte, 6 secondes, c'est quand même très court. Ça euh, nerf assez conséquent quand même Et euh, correction d'un souci qui fait en sorte que Clean of the Week Le talent PVP ne dispelait pas euh, Les multiples débuffs Et donc ça ça a été corrigé Pour rappel c'est un talent PVP très fort Qui fait en sorte que si tes alliés sont à portée rats Et que tu te dispels, ça va dispel les mêmes effets sur les autres Donc euh, par exemple si tu retires euh, un Au hasard un orion de flamme D'un chamelem, ça va également en retirer sur toi Si tu l'as retiré sur ton pote Et le fait de soigner des, des alliés avec ta lumière sacrée Va retirer également les effets de maladie Et de poison sur la cible au niveau du palprot, style of glory, donc le talent PVP, euh, va donner désormais une immunité aux routes et aux stairs uniquement, et pas à tous les effets de contrôle, c'est le truc qui fait que quand es, euh, tu mets ta monture, t'es insensible à tout et tu bumpes les gens. Ça, ça a été un petit peu nerf, et correction d'un souci qui faisait en sorte que Royal Decree euh, n'était pas bien affecté quand tu prenais le gardien de la reine oubliée, parce que du coup il y avait des petits soucis comme ça sur les conduits qui affectent des sorts quand ils sont remplacés par les talents d'honneur, bah, c'était pas géré désormais c'est géré, et en palerette correction d'un souci qui faisait en sorte que le bonus de réaction de ton ultimate retribution n'était pas bien appliqué euh, sur toi quand un allié mourrait donc ça ça a été cor corrigé Prêtre, alors là, déjà si tu joues discipline, gros chagrin, t'es une des rares classes, une des rares specs qui a le droit de se prendre un nerf sur ce patch. Normalement c'est plutôt des ups, ce sont plutôt des ups sur les trucs qui sont peu joués. Dans le cas du prêtre, c'est pas du tout ça, donc Spirit Shell passe désormais de 100% à 80% de sa valeur, c'est un énorme nerf. Par contre, en prêtre sacré, t'as un up sur divin, qui augmente les soins non plus de 10% direct mais de 4% par stack. Pendant 15 secondes au lieu de 10 secondes et ça se stack jusqu'à 5 fois. Donc euh, c'est très très fort. Au niveau de la maîtrise du prêtre-ombre, euh, ne bénéficie plus désormais des différents amplifiers effects, Honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai regardé sur Warcraft Priest, ça ne change rien. Donc la maîtrise ne va pas changer en prêtre-ombre. Les apparitions ne peuvent plus désormais péter le furtif des gens. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose non plus. Euh, au niveau des pouvoirs de congrégation, du coup, il y a des modifications au niveau de Guardian Ferris qui augmente désormais les dégâts, la réduction des dégâts, non pas de 10, mais de 20%. Une petite correction de bug. Mind game en PvE, ça ne changera rien. Euh, c'est quand elle se fait réflexe par un guerrier. Ça ne renvoie plus désormais les dégâts et les soins. Et au niveau des conduits, du coup, on a désormais une, une, un up également du conduit sur les fées qui était 60% de son efficacité, qui passe à 80%. Donc petit up au niveau des night fées, du conduit des night fées en tout cas, chez, chez le prêtre, qui est déjà, euh, ce, qui, on, ce qui est déjà massivement joué. Si tu prends par exemple le prêtre ombre, vu qu'il a Tania Evers et que c'est devenu l'opti pour un prêtre en PvE. Matão! Côté légendaire, on a Côté Rising Shadows qui va augmenter les soins du coup désormais de... qui a été augmenté de 36% et qui peut critiquer. Pour rappel, c'est le fait de dire que quand tu as ta purge du mal ou ton mot de douleur qui expire sur une cible, trois alliés sont soignés d'un montant de ce truc. Alors c'est très peu joué, euh, c'est pas joué. Je pense que ça restera comme ça, euh... mais bon, en tout cas ça a été augmenté au niveau du prêtre discipline. Du coup, ça fonctionne également avec ta maîtrise et ta Kiss of the Death, donc le... réduit le cooldown euh, mort de 12 secondes et fait en sorte que ses dégâts attirent expiation quand tu utilises sur une cible qui a moins de 20 de points de vie. Euh, qui fait en sorte que ces dégâts activent Adamon quand il y a une cible qui a moins de 20 de points de vie. C'est passé de 8 secondes à 12 secondes. Est-ce que ça sera joué peut-être dans certains cas en donjon mais euh, ça restera toujours une légendaire sûrement probablement mise un petit peu de côté. Au niveau du prêtre et sacré, on a Divine Image qui désormais a été un petit peu un petit peu changé. Donc pour rappel, c'est celle qui fait que quand tu fais un mot un, un mot un un mot sacré, tu as une chance d'invoquer une image des Naru à tes côtés, et pendant 15 secondes, quand tu castes un sort, le naru il va faire un même sort. Donc désormais, il peut faire Searing Light quand tu utilises le mot de douleur ou euh, Mind Game des il peut faire Olinova quand tu fais Anolinova, le pouvoir des Necrolords, et additionnellement, si le prêtre est contrôle et que les images sont actives, les images vont caster un sort de heal monocible sur les alliés qui ont le moins de points de vie. Euh, le mirroring cooldown a été retiré, donc, euh... donc par exemple quand tu mettais un mode de mort après un, après un holy fire, ça va, ça va désormais... Par exemple quand tu fais un mode de mort après avoir fait holy fire, ça va désormais activer 2 Searing Light. On a Flash Concentration qui a été augmentée également, c'est celle sur le Flash Heal qui augmente le heal. La durée du buff a été augmentée de 15 à 20 secondes, ce qui est quand même assez correct, et on a Misure Contemplation qui, désormais, ne commence plus, ne stack plus au début des matchs d'arène. Donc, pour rappel, c'est quand tu ne castes pas de sort, ça te fait mon buff qui va se stacker et, du coup, bah, quand tu vas démarrer l'arène, tu n'auras pas déjà les 4 stacks, ce qui est complètement logique. Au niveau du Prêtre Ombre, Painbreaker Psalm génère désormais 30 d'incidentité, c'était 20, et fonctionne désormais avec Death and Madness, le talent. Donc, pour rappel, c'est celui qui fait en sorte que, quand tu fais un mode mort, tu consommes ta purge du mal ou ton de douleur sur la cible et, euh, du coup, ça a fait les dégâts qui sur la cible et ça génère de l'insanité donc ça a été un petit peu up et surtout et là tu vas être très content si tu es un prêtre on a quelque chose de très très sexy qui arrive, qui va te redemander de faire une nouvelle légendaire ma shadow flame rift is back baby <rire> trop bien donc M'attaque mentale, et shadow et le mode mort font en sorte que ton mindmender, donc ton pet, donc tu vas prendre le talent du pet évidemment, se téléporte sur la cible et fait des dégâts de zone. C'était trop fort sur la bêta, c'était incroyable, incroyable, incroyable, c'était vraiment cool à jouer et ça résout des situations qui sont embêtantes pour le prêtre. Ça a des dégâts qui ont été augmentés de 40%. C'est énorme. Si on va sur le sur le Warcraft Priest et qu'on va regarder les légendaires, par exemple, sur du 20 Venture Composite, tu peux voir Shadowfly Priest. Il déboîte tout le monde. C'est incroyable. C'est juste extrêmement fort. Ok Donc, en gros, la, ça ne sera pas forcément bis partout. Pas forcément en mono. Pas, parce que bah, ça sera toujours la même en mono qui va être très forte. Hein. D'ailleurs, si on va regarder single target, boum, boum, boum. Euh, c'est toujours Talbadar. Hein. T'en fais pas, Talbadar reste le mieux en mono. Par contre, en fait, c'est les situations de 2 à 5 cibles où euh, le prêtre rompte, c'était galère. C'est-à-dire que dans les situations, en gros, pour faire très simple, dans les situations où tu joues Misère, tu pourras jouer cette légendaire, ça va être complètement optique. Dans les situations où tu joues Siren Nightmare, ce sera pas cette légendaire la plus optique. Pour faire très simple, c'est à peu près le, la conclusion que tu peux avoir par rapport à cette légendaire. Mais en gros, le prêtre-ombre, les situations où tu joues misère et où tu es entre 3, 4 et 5 cibles, à l'heure actuelle, c'est relou. C'est pas là où il est le plus fort. Sur plein, plein de cibles, il va monter très haut parce qu'il est pas capé et tu vas jouer Sirign Nightmare. Et par contre, du coup, dans les situations où tu peux pas vraiment maintenir efficacement tes dots avec la misère, etc., le prêtre-ombre ne fait pas si mal que ça et c'est vraiment des situations dans lesquelles il ne brille pas. Typiquement, sur des fights comme les derniers boss du raid, les généraux des Latrius, etc., ce ne sont pas des fights où le SP est particulièrement fort. Et là, on va s'ajouter cette légendaire-là qui va permettre de gérer ces situations-là beaucoup plus efficacement. Donc là, désormais, du coup, les 2, 3, 4 cibles, tu vas te mettre extrêmement bien parce que tu vas pouvoir jouer cette légendaire et comme tu peux le voir, elle sim beaucoup plus haut dans ces situations-là. Et ça, ça fait extrêmement plaisir parce que du coup, ça devient vraiment versatile. T'as un truc en mono, t'as un truc euh, sur, euh, qui te permet de gérer 2 à 4 cibles. Et quand il y a plein de cibles, t'es également fort donc là, gros up, au niveau du prêtre ombre, ça fait extrêmement plaisir. Je te laisse me dire évidemment ce que t'en penses en commentaire. Au niveau du PVP, on a également euh, des petites modifications. Donc euh, Gritter Fade est désormais annulé quand tu essaies de prendre un objectif PVP. Parce que sinon c'était un peu boosted. Comme un drapeau par exemple en BG. Mass Dispel ne retire plus le Gritter Fade. Et également au niveau du Gritter Fade qui t'aide dessus. Donc pour rappel, le talent d'honneur sur oubli Fais en sorte que désormais il ne sera plus annulé. Quand tu prends des dégâts à retardement, soit avec ta mind bombe, soit avec ton Shadow Crash. Donc tu pouvais, tu pouvais par exemple lancer Shadow Crash, activer Oubli et du coup le dégât de Shadow Crash à l'impact retirer ton Oubli. Et pareil avec la mind bombe, la bombe spirituelle. Donc désormais, ça a été corrigé et c'est tant, tant mieux. Voleur, voleur, voleur, voleur, voleur. Alors là tellement de choses à dire donc c'est parti on attaque direct. Assassination will beat back. Boy, déjà, sache ça. Donc, au niveau 56, du coup, Envenimé augmente désormais la durée de Slice and dice de 3 secondes euh, au, lieu de, euh, au lieu de faire la restauration d'énergie, etc. que tu avais. Euh, par contre, du coup, pour compenser, parce que tu vas récupérer moins d'énergie et que tu es triste d'avoir un débité plus long, euh, Venomous Wound, donc le passif qui fait en sorte que tu gagnes de l'énergie à chaque fois que tu as des saignements qui touchent des poissons. sur une cible. Donc, la mécanique de base en assassinat désormais restaure 8 d'énergie au lieu de 7. Ensuite, on a du coup Saison Dice Round 2 qui a Correction d'un souci qui faisait en sorte que Crimson Tempest pouvait euh, proc à la critique, donc au niveau des finisher move, qui faisait en sorte, euh, qui empêchait ça de le proc, donc ça a été amélioré. Correction d'un souci qui faisait en sorte que la bombe, le poison bomb, faisait des dégâts aux ennemis qui étaient sap 1 sans pour autant break le contrôle. Donc ça a été changé. Ok, à voir, j'espère que ça va pas trop péter de trucs en PvP. Au niveau du Rock Fitness, correction d'un souci qui fait en sorte que Prem euh, n'était pas bien appliqué euh, quand tu entrais en furtif. Et <rire> Ouais, ouais, je t'entends ça des bruits, hein. Au niveau des pouvoirs de congrégation correction d'un souci qui fait en sorte que Epcoing demande appliquait euh, Découverte des faiblesses pour Les, <rire> les rocs qui n'étaient pas furtifs quand ils étaient euh, quand, ils, euh, quand ils sortaient de furtif Donc tu pouvais en voleur en loi voilà, appliquer Découverte des faiblesses, ce qui est complètement logique Et là on rentre vraiment dans le vif du sujet et plus dans les mini bug fixe serratine Bomb Spike Le pouvoir Necrolord a des dégâts initiaux Augmentés de 300% Et file désormais un point de combo Plus un point par Seratin Spike. Spike qui sont actifs après avoir frappé la cible. La Ceratic Monde Spike est également retirée quand la cible sort du combat et il ne refile plus de charge ou quand la cible est remise à full vie. Donc ça c'est principalement dans les situations de PVP où ça va vraiment changer des choses. Euh, correction d'un souci qui fait en sorte que tes dégâts initiaux ne pouvaient pas faire de critiques donc ça va faire forcément beaucoup plus mal. Et t'inquiète pas, je vais te montrer des sims etc. où tu vas voir si des crawlers de ou 20 sont bien derrière. Correction d'un souci équipe, c'est en sorte que le debuff de saignement de Seratine Bonespike, qui ne comptait pas au niveau du bonus de d'envenimer quand tu joues Doom Blade, et ça on va en reparler également de Doom Blade juste derrière, Seratine Bonespike en Necrolord est bien désormais augmenté par le bonus de l'aspect assassination, donc euh, la maîtrise. Bref, du coup, le talent de voleur hors la loi va désormais euh, bien faire en sorte que sepsis va générer des points euh, de combo additionnels et flagellation ventière ne coûte désormais plus d'énergie. Ça coûtait 20, sa durée duré, a été réduit à 12 secondes. C'était 20 secondes, donc c'est désormais très bursty. La hâte qu'il euh, qu'il donne est désormais donnée immédiatement et n'a plus de deuxième activation. Donc désormais, flagellation a également des dégâts initiaux augmentés de 270% et les dégâts additionnels sont augmentés avec les points de combo sont augmentés de 160% et ça fait des dégâts directement. Donc pour rappel voilà comment ça va fonctionner le nouveau fin de tir. Donc tu frappes la cible avec des dégâts d'ombre. Ça fait en sorte que chaque point de combo que tu dépenses pendant les 12 secondes fait un, un des dégâts additionnels en plus. Faire des dégâts avec flagellation augmente ta Hâte de 1% euh, qui s'augmente pendant 12 secondes à jusque euh, qui s'augmente euh, pendant 12 secondes après que euh, ça parte. En gros ça devient... Un burst, un burst, un vrai truc qui va mettre des dégâts, ça va devenir une congrégation qui sera jouée, qui est très forte dans pas mal de situations, et ça je vais te les montrer dans le film juste derrière, donc je finis de te lire le patch note, et on reparle plus en détails du ventir, en tout cas ça fait grave plaisir. Au niveau des conduits, on a Lashing Scars en ventir, qui est désormais, fait en désormais 4 lâches additionnels au lieu de 2, donc qui devient vraiment beaucoup plus intéressant, et qui permet également aux voleurs de commencer avec 4% de hâte à son activation, et pas 1%, donc... Quand tu joues ce conduit, ta flagellation frappe plus Donc t'auras plus de burst encore Et t'auras un bonus de hâte à l'activation Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en PVP ce burst Je peux te dire que mercredi Là déjà, mon voleur, il sera à venir Et il va tester tout ça <rire> en PVP Je vais d'ailleurs probablement balancer des streams là-dessus hein, Parce que du coup, on va reprendre bien d'activités de streaming euh, donc, euh, voilà, n'hésite pas à aller checker la chaîne Twitch, si tu as envie de checker tout ça. Donc, correction d'un souci qui fait en sorte que Count of the Odds, donc le conduit qui est très très fort sur le voleur hors la loi, sur les dés, euh, était retiré quand tu relançais tes dés. Oh, mon dieu, merci Ça, ça, ça, c'est la vie. C'était juste trop chiant. Ok, bah, du coup, tu tournais autour et t'apprenais à tourner autour, mais du coup, t'es buffs de Count of the Odds, tu se faisait reset quand tu relançais tes dés, et ça, c'était juste trop chiant. Donc ça, ça a été corrigé, et ça se fait grave plaisir. Ensuite, du coup, au niveau des légendaires, Marc du Maître Assassin ne marche désormais plus que sur les auto hits et sur les compétences critiques du voleur. Donc, pour rappel, c'est celle qui fait que quand tu sors de furtif, pendant 4 secondes, t'as 100% de crit en plus. Euh, ça marchait sur des trucs un peu débiles, comme par exemple, dans certains donjons où tu peux jeter des objets, ça marchait à 100% dessus, ça marchait sur les trinkets, etc. Donc évidemment, c'était trop fort, donc désormais ça marche plus que sur les compétences du voleur. On a Tiny Toxic Blade, la légendaire que j'ai jamais compris, et fait en sorte que Chris a désormais des dégâts augmentés de 500% et pas de 350%. Alors, dans quel cas elle sera jouée, j'en sais toujours rien, mais voilà. Essence of Bloodfang Fang a des dégâts qui sont augmentés de 30%, donc ça fait en sorte que quand tu fais des, des générateurs de points de combo, tu as des chances de faire un saignement sur la cible qui te soigne également. Donc c'est pas nul, mais c'est pas le petit, donc pas de spé pour l'instant. Au niveau de la spé assassination, et là on a un truc énorme, Doomblade fait également des dégâts visuels de 40% de saignement au lieu de 30%. Bon rappel, Doomblade, donc c'est légendaire Bis, Ultra Bis, euh, qui va devenir Ultra Bis mercredi, là qui va être trop forte, et tu vas voir en sim juste derrière, mais très très solide en assassination, et c'est assez logique. Mutilate, donc euh, estropié, fait des dégâts euh, additionnels de 45% de saignement en 8 secondes, ça tombe bien, c'est de toute façon tout ce que tu utilises pour générer des combos. Envenimé à des dégâts qui sont augmentés de 5% pour chaque saignement actif sur la cible, ça tombe bien, c'est ton seul finisher. Genre, pourquoi tu joues autre chose que ça Elle est juste trop forte et elle a été augmentée. Donc gros up au niveau de cette légendaire, et Duskwalker Patch, le cooldown restant de ta Vendetta est réduit de 1 seconde pour chaque 30 d'énergie que tu dépenses. Et c'était 50 d'énergie, donc c'était beaucoup trop, 30 d'énergie, c'est déjà un peu plus sympa si tu vas avoir des vendetta rapides. Au niveau du voleur, hors la loi, grosse modification également, pas mal de modifications au niveau des légendaires. Guide Charme, c'est un, un peu l'équivalent de la rune, enfin du truc que t'as, du flux de l'invocateur sur le mage que tu as à la place de la rune sur la même ligne. Ça va faire en sorte que tu en tu as de plus en plus des buffs de pourcentage de dégâts. Et ça va se reset et ça va reprendre. Et du coup, tu vas avoir un buff un peu en continu comme ça qui va augmenter tes dégâts. C'est désormais 15%, ce qui est très très solide, et ça dure pendant 12 secondes avant de se faire reset et de reprendre. Donc euh, c'était très joué sur la bêta, honnêtement c'est une vraiment bonne légendaire, donc à voir si ça remplacera héritiers on a également un up des autres légendaires par exemple celle qui fait que entre les deux yeux a 20% de chance par point de combo d'augmenter les dégâts de ton prochain pistol shot donc pas de 200 mais de 300% donc un gros coup de pistolet quoi ça peut être surprenant pvp à la rigueur et sinon on a également la frappe sinistre qui quand elle frappe une fois supplémentaire donc la mécanique de base en volant hors la loi a désormais 40% de chance de faire en sorte que ton prochain pistol shot va tirer 3 fois supplémentaire et, euh... et c'était 2 fois donc ça a été augmenté également au niveau du Voleur Finesse, on a Zeroton qui a été amélioré également. Bon, Est-ce qu'elle sera jouée Trop Probablement pas, mais ça fait en sorte que quand tu actives Symbole de mort, ton prochain Frappe ténèbres, Blade ou Backstab a des dégâts augmentés de 50% et ça génère 4 points de combo C'était 30% d'upgrade, c'est 50%. Est-ce que ce sera joué Voilà, je ne pense toujours pas, mais bon. Et on a Destiny Shadows, une légendaire qui sera peut-être jouée quand on aura deux légendaires, avec l'autre légendaire qui permet de reset le Vanish. En tout cas, ce qu'elle fait, c'est que Vanish qui donne désormais 5 points de combo, et augmente tous les dégâts faits de 20% pendant 15 secondes, et plus 15%, pendant, 15 euh, pendant 12 secondes. Donc ça a été quand même nettement amélioré, donc tu as 15 secondes de burst avec des dégâts augmentés de 20%, donc si tu as envie de faire un énorme burst, par exemple en PVP, ça peut devenir clairement quelque chose qui est très solide. Imagine, tu mets ça plus tes lames d'ombre plus le, euh, le talent mono-cible qui augmente tes dégâts de 30% pendant la, la, dans la lame d'ombre, honnêtement je, je suis sûr, d'ici même pas, Trois jours après la sortie, on va voir des vidéos de voleurs qui mettent des one-shots à tout le monde, avec le vampir, avec des six Shadows, avec les lames, avec les talents qui vont bien, etc., etc. Mais tu vas voir, on va voir des vidéos comme ça, ça va mettre un burst monstrueux. C'est pareil, j'ai trop hâte de tester, ça va être juste être débile, honnêtement. Mais bon, bon après, tu n'auras pas marque du maître assassin, donc euh, évidemment, l'un dans l'autre, euh, au final, ton burst, ça revient à peu près à la même chose, mais il y a vraiment des trucs à faire. Et donc, je, voilà, six Shadows a été amélioré. Je pense pas qu'elle sera pour autant plus jouée que ça, mais bon, à voir sur la suite. Et du coup, au niveau du voleur, donc je vais te montrer les sims juste derrière, en PVP, Control is King, le talent d'honneur, euh, désormais, ne verra plus ton adrénaline Rush, et Shadow Duel ne marche plus si tu le fais sur un Nice Block ou sur un Bouclier Divin, le duel des Ombres, ce qui est assez logique. Au niveau du voleur finesse, du coup, ça donne ça, les sims, du coup, des congrégations entre pas de congr entre Necrolord, Kyrian, Nightfay et Ventyr, donc comme tu peux le voir, sur du mono cible, 20 est euh, la meilleure congrégation désormais pour le voleur finesse devant l'effet nocturne. Donc t'inquiète pas que tu vas avoir du 20 tirs de partout. Ensuite. Euh, au niveau du single target sans soul blind, donc ça c'est euh, pour l'aspect assassinat. Pour voir un petit peu les légendaires, tu peux voir qu'avec toutes ces modifications, Doomblade reste largement devant donc, et passe largement devant. Enfin, 7% d'upgrade euh, juste avec cette légendaire, c'est monstrueux en mono cible. Doomblade, excellente légendaire. Tu passes de 5900 à 6367 de DPS juste avec Doomblade, c'est vraiment monstrueux. Et en dungeon slice, c'est Zoldik qui est devant, donc celle qui fait que tes poisons et saignements, contre tes cibles ont moins de 30% de points de vie, font plus mal mais c'est de très très peu devant Doom Blade de nouveau qui est excellente donc Dungeon Slice, Doom Blade est même devant Maître Assassin qui fait 5% d'upgrade en Dungeon Slice donc très très forte, mono et multi, Doom Blade vraiment à crafter si tu veux jouer Assassin Sur le voleur hors la loi euh, tac, tu peux regarder au niveau de ces graphes là quand tu regardes en mono cible du coup c'est Nia qui est devant, euh, très peu devant déjà, hein, de, de 1 pour 1 devant Naja qui est 20 tirs, donc déjà 20 tirs très fort en mono cible euh, en 3 cibles, là, on a les Necrolords qui éclatent absolument tout le monde. En 5 cibles, les Necrolords éclatent absolument tout le monde. Serratide Bunspike devient vraiment de nouveau très bien et Necrolord devient A Thing. Et pareil en Dungeon Slice, du coup, Hermir Necrolord devient largement devant. Tu peux évidemment toujours jouer Corinne avec First Strike qui fait, enfin, qui fait en sorte que tu as des boosts de critique dès que tu engages engagé de nouvelles cibles, qui est également très fort, mais Necrolord devient Quelque chose qui est très très fort en voleur hors la loi. D'ailleurs, si on veut chercher les Necrolords là-dedans, Hermir 6697, c'est quand même un petit peu derrière euh, Nadja, etc. en mono-cible, mais ça reste correct. Honnêtement, je pense fortement que l'opti pour voleur hors la loi, ça va être Necrolord. L'opti pour les voleurs finesse, ça va être 20 surtout si tu veux faire du PVP assassination 20 tirs du coup euh, sera quand même devant en tout ce qui est mode cible par contre dès que t'as plus de cibles c'est pareil les necrolords en 3 et 5 cibles sont très fortes et en dungeon slice on aura 20 tirs donc en gros 20 tirs et necro vont revenir sur la table pour voleurs et ça fait extrêmement plaisir alors certes ce sera toujours pas aussi badass que les autres pouvoirs de conjugation qu'on peut trouver mais honnêtement j'ai trop hâte de jouer mon rock 20 tirs bordel j'ai trop hâte n'hésite pas à me dire évidemment ce que t'en penses en commentaire évidemment au niveau du shaman, alors là, également énormément de modifications Donc on va rentrer dedans et je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça change réellement Donc Chain Lightning, donc là tu vas dire What the fuck, chaîne d'éclair a des dégâts augmentés de 35%. Lightning Shield a des dégâts augmentés de 415%. Voilà, il était vraiment faible hein, lui pour le coup, donc c'est assez normal. Au niveau de l'aspect Earth Shock a des dégâts qui sont, donc, Inter a des dégâts augmentés de 30%. Earthquake a des dégâts augmentés de 70%. Lava Beam a des dégâts augmentés de 35%. Et Lava Burst, par contre, a des dégâts réduits de 10%. Ah, tu te dis Waouh, <rire> quand même Genre, euh, Wouh, ah, ça fait plaisir, là où, la OEHMLM, où, euh, bonjour hein Ensuite, et puis même le mono, parce que tu dis, bon, rien de terre, mais ça, ça se compense. Waouh! Au niveau du SP Amelio, donc l'avalage a des dégâts augmentés de 40%. C'est tout à fait normal. Pour le Shaman Amelio, Stormkeeper a également été remodifié. Donc, pour rappel, à l'heure actuelle, il fait en sorte que tu te charges avec de la foudre. Ça fait en sorte que tes deux prochaines Lightning Bolt ou Chaîne Éclair font 150% de dégâts supplémentaires et sont instantanés. Désormais, ça a été changé. Ça augmente Chaîne d'Éclair de 300%. Au niveau de Stormbringer, du coup, on va désormais avoir... Ça va bien appliquer Ice-Rick, le talent, et Sendering, le talent, donc un petit fixe au niveau de Stormbringer. Et correction d'un souci qui fait en sorte que Stormkeeper, le talent, et les armes de Maelstrom augmentaient tous les deux les dégâts de Chain Lightning en même temps. Ça, ça a été fixé. Au niveau du resto, les dégâts de Lava Burst ont été réduits de 10%. Alors ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'effectivement, ça fait mal, ça fait très mal Lava Burst. Mais bon, au final, il n'a pas vraiment dégâts de dégâts zone et tout le resto, et je trouvais ça assez sympa. Ah, peut-être en PVP, c'était peut-être un peu trop, mais, mais honnêtement, euh, ouais, nerf les dégâts du resto, euh, pas, je sais pas, je trouvais que c'était cool pour une fois que le resto ait des bons dégâts, alors 10% ça reste correct, il faut toujours faire des dégâts, mais je sais pas, je trouvais pas ça nécessaire, je comprends pas trop pourquoi, honnêtement. Enfin, je, je, pour, pour le coup, c'est bien qu'il puisse quand même faire des dégâts en riche, Correction d'un souci qui fait en sorte que Ercern Well Totem pouvait absorber plus de dégâts et... Euh, peut... Que dégâts, que possible. On a le pouvoir Kyrian qui a été augmenté en dégâts et en soins de 25%, donc qui peut redevenir quelque chose pour les joueurs de Mythique Plus. À voir, parce qu'il est quand même un petit peu relou à utiliser. Et euh, Falle Transfusion, au niveau de de fées, a des dégâts augmentés de 25%. Les soins, également, sont augmentés, non pas de 40%, mais de 60%. Donc on a un up au niveau du pouvoir des fées. On a Primordial Wave, au niveau des Necrolords, donc qui est très très joué. Ça augmente, du coup, la Lightning Bolt euh, des... Euh des chaméillots de 100, non pas de 100% mais de 150%. C'est vrai que c'était de toute façon pas très joué, hein. tu jouais que 20 tirs en chaméillot, hein, donc c'est pas surprenant. Notamment parce que 20 tirs fonctionne avec les stacks de, de chaméillot, enfin, on, on va en reparler. Correction d'un souci qui fait en sorte que Primordial Wave, chez les Necrolords, ne pouvait pas être utilisé sur les alliés qui sont en mode mercenaire. Et chez Innervest 20 tirs, les dégâts et soins ont été augmentés de 15% par élémentaire pour les élèves et les restos donc évidemment c'était un petit peu faible pour ces deux spells-là et très très fort en Amelio et Shen euh, va désormais s'allumer sur la barre d'action quand les pouvoirs, les joueurs peuvent le caster instantanément grâce au stack d'armes de Maelstrom donc évidemment, c'est la raison pour laquelle c'est très fort en chabillot, c'est que ça fonctionne avec les armes de Maelstrom, et du coup, ben ça a été calibré pour que ce soit fort sans, et du coup, vu que ça fonctionne avec les armes de Maelstrom, c'est 2 à 3 fois plus fort, donc évidemment, c'est très très fort chez vest, 20 tirs en chabillot et désormais, du coup, ça va s'allumer quand tu peux le faire instantanément pour te dire, hey, ça marche bien avec tes stacks d'armes de Maelstrom au cas où tu ne le savais pas déjà. Et sinon, ça fera quand même plus mal dans les autres spé. Et si tu joues au Nécro, tu seras moins triste. Donc là, c'est un hub des congrégations qui sont les moins jouées en Amelio et en LM. Donc ça se tient. Au niveau des légendaires, on a Echo of Critter Sundering, qui fait désormais plus 175% d'up, mais 120%, ah c'est déjà mieux, quand tu fais un orienter et euh, parce que avant, quand ils avaient fait les modifs, c'était 100% et je trouvais ça pas logique, ils ont passé de 100 à 120% dans leur modif de PTR, c'est déjà un peu plus sympa, quand tu fais orienter, du coup, ton prochain séisme fait 120% de dégâts supplémentaires. Au niveau des Legacy of the Frost, which qui fait que quand tu consommes 5 stacks de Maelstrom, ça reset le cooldown de ta frappe tempête. Et ça fait en sorte que ta frappe tempête fait désormais non pas 15, mais 30% de dégâts supplémentaires. C'est une légendaire excellente à jouer, vraiment fun, qui te fluidifie tellement ta rotation. Et désormais, du coup, elle devient nettement plus intéressante. Est-ce qu'elle sera capable de rivaliser avec le tête thème furie des vents Je ne sais pas encore à l'heure actuelle, mais t'inquiète pas, je te donnerai plus d'infos dans les jours qui viennent suivant les nouveaux builds et nouvelles opties. Le debuff également de Doom Weeds euh, persiste également après la mort. Et ça, c'est ça c'est bien. Et ça, on est très content Au niveau du chaman resto, du coup, Jonathan Natural Focus augmente bon, désormais. Le prochain soin de ta chaîne de soins de 20%, avant c'était 10%. Donc, okay, un bon up au niveau de cette légendaire et Spirit Walk Tidal Totem réduit désormais le coût en soins de, In uh, de In Wave et de chaîne de soins, non pas de 25, mais de 40%. Donc, grosse réduction des, des soins à ce niveau-là. Et du coup, si je voulais revenir rapidement sur les modifications, principalement du coup sur la partie Elem, sache que l'LM va avoir le même mono cible et va avoir un multi-cible nettement, nettement plus intéressant et plus fort. C'est à peu près tout ce que tu dois revoir dans les grandes lignes à ce niveau-là. Sache qu'au niveau des congres à l'heure actuelle ça reste toujours nia chez les phenocturants qui est le meilleur grâce à burst entre autres mais le pouvoir des necrolords est quand même nettement plus polyvalent et fonctionne à peu près aussi bien en mono cible et à peu près aussi bien en multi cible et euh, du coup c'est également très kiffant à jouer donc si tu veux continuer de jouer night fait ou necro tu peux carrément juste aura largement un meilleur dégâts de zone gros up au niveau de l'élém sur ce patch et ça fait très plaisir parce que les dégâts de zone en LM.. Euh, Comparé à d'autres classes, comme le chasseur, comme le mage, comme d'autres trucs, c'était assez triste. C'est honnêtement une bonne spé en raid, mais du coup, ça va devenir nettement plus kiffant, notamment sur les derniers boss du château d'Atria, et ça, c'est une très bonne chose. Au niveau des démonistes, alors du coup, la malédiction du coup de langage qui fait en sorte que ça augmente le temps de cast ne va pas durer 30 secondes mais une minute et dure 20 secondes contre les joueurs au lieu de 12 secondes. Donc ça va durer très très longtemps en PVP quant à la malédiction qui réduit tes temps de cast. Donc ça c'est un gros up de cette malédiction. Au niveau de l'affliction, euh, du coup, Magnifique Rapture, donc pour rappel, n'a hein, plus été modifié ou nerfé sur le PTR et ne fait plus péter euh, les joueurs qui sont en steals. Seed of Corruption, il ne leur fait plus de dégâts également. La graine de corruption fait désormais des bons dégâts et applique corruption si le euh, démo est quand même cont et contrôle pendant que la Seed explose. Au niveau de l'aspect démono, dread Dreadstalker, Démonique Tyrant, Vilfind, Nazer, Portal Demons, Angry Morphel Guard va désormais bien écouter les commandes de tempête principales. Cold Dreadstalker, Attack Power a été augmenté de 10% et Dreadbite et Dreadlash ont des dégâts augmentés de 10%. Donc on a un up au niveau de l'aspect démono. Au niveau de la destruction et de l'aspect destruction, ça va bien désormais augmenter les dégâts de corruption. Ok, très bien. Au niveau des pouvoirs de congrégation, Scourge Tide, donc le pouvoir Kyrian, va désormais demander au Warlock de regarder la cible. Oh Decimating Bolt, les Necrolords, les dégâts. Sur la cible manquante, ont a été augmenté plus de 60, mais à 100%, à 100 les dégâts bonus. Donc on a un up de Demestimating Bolt, donc il peut être joué d'ailleurs sur certaines SP, alors pas en affli, mais sur les autres, c'est jouable honnêtement. Et 20 tiers, inpending catastrophe. Les dégâts pendant que tu bouges vers la cible ont été augmentés de 10%, et les dégâts d'explosion ont augmenté de 15%, not bad Et il ne fait désormais plus de dégâts sur les totems, <rire> sur le chemin. Ok, donc 20 tiers, un petit up au niveau de 20 tiers pour, euh, pour les démonistes. Ensuite, au niveau de l'aspect affliction, donc Maleficent Christ, la durée a été augmentée de 10 secondes, donc c'était 8 secondes, et les dégâts par stack ont été augmentés de 25 à 35. C'était une légendaire qui était très présente sur la bêta de Shadowlands, qui a été un petit peu nerf, comme beaucoup, beaucoup de légendaires avant la sortie. Et du coup, on va voir ce que ça peut redonner. En tout cas, ça reste un bon petit up au niveau de cette légendaire. Le problème, c'est qu'au final, euh... tu... enfin, c'est pas une situation dans laquelle tu vas forcément. Tu fais pas forcément tant de drains d'âme ça, celui-ci qui ont peu de points de vie, etc. Donc au final, avant, par exemple sur la bêta de Shadowlands, avais Necro, tu prenais ça et tu faisais trop trop mal sur tes est sur tes, euh, tes drains d'âme quand il n'y avait plus de points de vie sur les monstres. Désormais, c'est peut-être pas. C'est pas forcément là où seront forcément le plus gros de tes dégâts. Donc, euh... Donc voilà, est-ce que ça va être intéressant Ça peut être jouable à suivre, à voir les nouveaux builds, de toute façon t'inquiète pas, je vais te tenir au jus, mais à voir pour la suite. On a également au niveau de euh, Race of Consumption, la durée était augmentée de 30 secondes à la base, euh, euh, avec 20 secondes à la base, et les dégâts périodiques ont été augmentés, c'était 5%, c'est désormais 6%. Donc pour rappel, c'est quand tu tues une cible, les dégâts euh, sur le temps que tu vas faire sont augmentés de 1% par stack, et désormais ça va bien également augmenter les dégâts de Kyrian Bon, à savoir que pour l'aspect S.P.A.F.L.I. la méta ne va pas changer. Pour l'instant, les sims et tout ce qu'on peut avoir au niveau du PTR nous disent que ça va rester la même chose. Entre autres, par exemple, Maléfique Race peut être sympa, mais au final, les dégâts viennent vraiment de Maléfique Rapture et ça ne va pas vraiment changer ton ordre de fight ou les façons de faire. Et pareil, au niveau des congrégations, du coup, il y a des up effectivement au niveau de 20 tiers, etc., mais ça ne change pas l'équilibre des Covenant. Donc pour l'instant, Night reste, enfin, Fae Nocturne reste devant et ta légendaire qui augmente les dégâts de tempête et qui augmente tes propres dégâts reste devant parce que c'est ton meilleur moyen de booster ta maléfique rapture. Donc sache qu'il y a des modifications, il va y avoir potentiellement de nouveaux builds, mais pour l'instant en tout cas en sim, rien ne change, la méta reste exactement la même pour le démoniste affliction. Au niveau du démonologie, quand tu fais une quand tu pètes tes imp, quoi ça a été augmenté de 8 à 12 secondes. À... Dessus, Belt your Burning Core, la Shadow Bolt augmente les dégâts de tes prochaines Demon Bolt, etc. Donc ça augmente désormais de 15% par stack, c'était 8% par stack. Donc ça a été bien upé, mais bon, malheureusement, c'est pas forcément là où sont tes dégâts. Et du coup, Grim Inquisitor, Calling, augmente les dégâts de 3% par stack, c'est désormais 4% par stack. Donc on a un up des légendaires, évidemment, qui n'était pas, pas joué sur le sur les démos démonologie. Au niveau de l'aspect destru, on a un up. Au niveau de la légendaire qui fait que quand tu fais Chaos Bolt, ta prochaine Chaos Bolt va plus mal et va plus vite et fait plus mal. Le buff durait pendant 3 secondes, c'était très très short. Ça a été augmenté à 4 secondes. Et également le Endbirth of Diabolic Raymond, donc Incinéré, désormais génère 100% de shards supplémentaires. Ça, des, ça génère désormais bien 6 shards quand tu fais un critique avec Incinéré. Donc, ça, il y avait un petit bug qui a été corrigé là-dessus. Donc, pour rappel, c'est légendaire que tu peux jouer pour générer plein de shards avec en plus potentiellement le talent pour faire des Incinérés de zone. Bon, elle n'est pas jouée à l'heure actuelle, mais en tout cas, elle existe. Et du coup, elle était corrigée à ce niveau-là. Et au niveau du PVP pour le Warlock, donc pas mal de modifications, Amplifying Curse, le fait d'avoir du coup ta malédiction amplifiée à un cooldown qui est réduit, avant c'était 45, c'est désormais 30 secondes, avec des malédictions qui sont quand même assez badass en PVP, désormais Casting Circle, donc le fait que quand tu invoques ton cercle, quand tu restes dedans tu peux pas être euh, silence, tu peux pas être interrompu, Désormais, ça ne le retire plus de ton unending Resolve, donc de ton cooldown défensif, et ça reste un talent d'honneur à part. Et l'armure démonique augmente désormais plus l'armure de 90, mais de 160%. Donc gros buff au niveau de l'armure démoniaque, des démos en PVP. Et au niveau de l'aspect affliction, correction d'un souci qui fait en sorte que rapide contagion, le terme d'honneur également, pouvait être utilisé pendant que tu étais sous l'effet d'autres capacités de contrôle. Donc un up conséquent, hein, surtout contre les doubles mêlées, etc., qu'on rencontre énormément en arène, surtout au niveau de l'armure démoniaque et des malédictions amplifiées, mais surtout l'armure démoniaque, ça c'est un énorme up du démoniste en PVP. Et pour guerrier, donc là on va arriver dans le gros du gros du gros du gros... Allez, c'est parti Bordel, le carré Alors, du coup, correction d'un souci Tu faisais en sorte que ton intervention n'était pas appliquée aux effets qui euh... Oui, qui était appliquée aux effets qui avaient cyclone. C'est normal, si tu interfères quelqu'un avec cyclone, c'est pas censé marcher jusque là. Fury, correction d'un souci qui fait en sorte que ton tourbillon n'était pas appliqué si le tourbillon était casté pour une charle. ok Au niveau du prot, les dégâts de tes compétences ont été augmentés de 10% des mage of thunderclap étaient compté de 10% de plus, donc là tu vas remettre des thunderclap qui vont vraiment te montrer que c'est toi le roi, c'est toi le viking, c'est toi le guerrier, ici, c'est toi le war prot, c'est toi le war tank, c'est toi le vrai tank, putain. Voilà, ça, ça c'est important. Donc le guerrier Prot a reçu un gros up. Au niveau des pouvoirs de congrégation. Et t'inquiète, il y a plein de trucs sur le guerrier, hein, j'ai des cimes et tout. Hein. Donc au niveau des Covenant Abilities, donc Conqueror's Banner. La bannière du, du conquérant Necrolord a été redesignée. <rire> Et tes potes vont te demander de jouer Necrolord. donc je t'invite fortement à leur dire non, ou alors à leur dire oui, mais euh, t'es vraiment quelqu'un de bien. Parce qu'on va vouloir que tu joues ça dans ton groupe de raid, je te préviens. Donc, Brandy, la bannière du Necrolord, comme, comme quelqu'un de beau, de grand, ça te donne 400 de maîtrise et 30% de mouvement speed à toi et aux deux alliés les plus proches. Et ça... Euh empêche ta mouvement speed d'être réduit en dessous de 100% le cooldown est désormais de 2 minutes non pas de 3 minutes la durée est désormais de 15 secondes, non pas de 20 secondes et la génération de rage est désormais de 4 rages euh, par seconde pour arme et protection et 6 secondes pour furie pour rappel je vais te redire ce que ça fait tu arrives, tu brandis, tu brandis la bannière des conquérants, ça te donne 400 de maîtrise c'est énorme, c'est beaucoup, vraiment beaucoup 400 c'est un gros trinket et 30% de mouvement speed en plus Tu peux pas également être slow en dessous de 100% de mouvement speed Ça dure 15 secondes Ça te génère 4 de rage par seconde Pendant 15 secondes Et ça file également ce buff à tes potes Donc ce buff de maîtrise à tes potes Donc autant dire que si t'as des potes qui veulent faire des parts Ou qui veulent être forts, Le fait de pouvoir booster tes potes de 400 de maîtrise Genre imagine un pied en burst Un pied en burst Imagine un pied en burst Okay. Imagine, il n'y a rien en sim que tu puisses faire qui puisse aller au-delà de ça que si tu veux booster deux de tes potes à la fois. C'est trop fort. Si tu veux vraiment du progrès, si tu veux un gros groupe de raid, tu veux faire mal, Nécrolord. Si tu veux faire mal en donjon, tu veux aider tes potes, Nécrolord. T'as envie de jouer pour toi <rire> Va me dire toujours, t'inquiète. Alors, conduit, vétérale, ne fait plus en sorte que tu stacks des... gorilles, ok. Ok, ok. Ensuite... C'est parti pour voir les légendaires. Et là, beaucoup de modifs, beaucoup de modifs, modifs beaucoup de modifs. Juste un truc, un truc, sache qu'il n'y a pas de modifier PvP pour l'instant. Donc en PvP, il va y avoir des trucs monstrueux et on va en parler tout de suite. Donc arme Enduring Blow. Oh mon dieu, oh mon dieu. Donc, ta frappe mortelle a 25% de chance d'appliquer. Colossus mâche sur ta cible Pendant 6 secondes Frappe du Colosse, pour rappel, le debuff Fait que tu augmentes tes dégâts de 30% Pendant 6 secondes Enfin pendant 10 secondes normalement Mais ça augmente tes dégâts de 30% Là, tu vas augmenter T'as une chance sur 4 à chaque frappe mortelle Qui est le corps de ta rotation Qui est la touche sur laquelle t'appuies dès qu'elle est allumée PVP, encore plus En PvE, pareil, sauf si t'es 20 tiers Mais si t'es pas 20 tiers Excellente, excellente, excellente Légendaire en PvE si t'es 20 tirs, c'est vraiment moins vrai. Mais excellente légendaire. Par contre, imagine un Kyrian en PvP. Oh Oh Oh Oh Oh On parle même pas Un Kyrian en PvP Ça, Boosted. Boosted. Excellent. Très fort. Même si t'es 20 honnêtement. Mais en PvP. Mais ça devient une très très bonne légendaire. Euh, avant, c'était 15% pendant 5 secondes. C'était évidemment faible. Désormais, c'est beaucoup plus. Mais c'est pas tout c'est loin d'être tout, on a encore tellement de choses à se raconter Lord. Ta surpuissance a 40% de chance De reset le cooldown de... de ta frappe mortelle Donc fulgurance En français Fulgurance a 40% de chance De reset ta frappe mortelle Et de réduire en plus de ça Le coudrage de, de ta frappe mortelle de 15 Alors là aussi Si tu n'es pas 20 si n'est pas à 20 la question se pose largement. Parce que surpuissance, tu vas le spammer. Ok, tu le spammes, au moins tu dégates ta frappe mortelle, enfin, du coup, tu résais des frappes mortelles, tu peux jouer le conduit sur la surpuissance, tu peux également surtout jouer le conduit sur la frappe mortelle, qui fait que tu as des chances de refaire des frappes mortelles. et si sais pas si tu vois l'idée, mais si tu as des chances de refaire des frappes mortelles, et qu'en plus, du coup, tu peux les reset, tu vas spammer tes frappes mortelles. Elles coûtent beaucoup moins de rage. Kyrian, par exemple, Night, fait Nocturne également, fait Nocturne, hein. très très fort, fait Nocturne. Un peu sous-côté, ce sont des trucs qui sont très forts. PVE comme PVP, je vais te montrer les derrière, mais PVE comme PVP, Battle Lord, ça devient très sérieux, ça fluidifie ta rotation, tu vas spammer les frappes mentales, et encore une fois, si tu as cette histoire de proc sur ta frappe mentale avec le conduit qui va avec, tu vas vraiment avoir énormément de chance et value ton conduit d'autant plus, donc il y a vraiment des trucs à faire. Et avant, c'était sur Slam, on s'en fichait, le Hortor, on s'en tapait, mais alors maintenant que c'est sur Fulgurant, ça devient vraiment quelque chose de très sérieux à suivre de très près. Et, et le dernier, pour, pour finir avec quelque chose de beau, exploiteur. Donc ça, exploiteur, ça fait en sorte que quand tu fais euh, ton Execute ou ton Condaim, si tu es 20 tirs, tu vas, augmenter, tu vas faire un stack sur ta cible qui va augmenter les, les dégâts de ta prochaine frappe mortelle sur la cible. <rire> Donc les dégâts de la frappe mortelle sont augmentés non pas de 25, mais de 50%. Euh, et si tu es 20 c'est de 18 à 36%. En gros ce qui va se passer, c'est que si tu es Vanzir c'est le cas où elle est quand même le plus intéressante même si les pourcentages sont plus faibles tu vas faire exécute, une fois tu vas faire exécute deux fois, tu vas mettre deux stacks sur la cible la prochaine frappe mortelle que tu vas faire va avoir ses dégâts augmentés de 72% sans compter les up éventuels que tu peux avoir avec tes fulgurances parce que tu fais quand même des fulgurances avec tes exécutions pour générer de la rage etc dans ton cycle et donc au final dès que tu vas arriver en pve à deux stacks tu vas dumper tes frappes mortelles et même en pvp, tu vas dumper tes frappes mortelles là dedans tous les cas, en PVP, tu ne spammes pas euh, ton condemn parce que tu as envie de toujours maintenir le debuff de la Mortal Strike sur la cible. Que ce soit les blessures profondes au niveau de la maîtrise ou que ce soit simplement la réduction de soins de ta frappe mortelle. C'est déjà, avec un buff euh, en étant deux fois moins fort, c'est déjà la légendaire que tu joues en étant 20 tirs en PVP en arène, sauf contre les double cleaves. Mais là, là tes Frappes mortelles 72% d'augmentation en plus d'augmentation de fulgurance, c'est un truc que tu as quand même de tous les cas envie de remettre pour remettre ta maîtrise, pour remettre ton débuff. C'est pas perso, je l'ai crafté en noir, et j'ai trop hâte. Mercredi, pareil, je pense que je vais faire des live directs. J'ai trop hâte de tester ça. Ça va être boosted, ça va être énorme, ça va être monstrueux. Je la joue déjà, elle est déjà, deux... elle est déjà divisée par deux là. Elle prend un x2, c'est trop fort. Honnêtement, c'est très très fort en PvE. Euh... En PvE site ça reste signé qui est le plus fort. Signé reste devant, par contre si t'as envie d'avoir des gameplays un peu différents, de refaire des Mortal Strike, etc, tu peux te faire plaisir ça jusqu'à l'heure actuelle Signé reste très loin devant, parce que Signé est très très fort en PVE donc en gros, euh, sur le guy arm, pour faire un rapide rappel sur le guy arm en PVE, en PVE du coup actuellement sur le live c'est de très loin 7% d'up avec Signé en étant 20 tirs désormais c'est toujours signé, ça ne change rien, qui est toujours très très fort, qui augmente de 7,56% ton DPS. Donc c'est la légendaire générale qui te permet d'avoir tes procs euh, tes, tes proc des autres spé quand tu fais... Euh, c'est le signé des rois tourmentés. Donc c'est quand tu fais, par exemple, euh, tu fais... Euh, ravageur, ça va te faire un prog de témérité potentiellement, ok Donc ça, ça reste très très fort, ça reste au-dessus si t'es Venture. Par contre, du coup, Battlelord devient déjà nettement plus fort, et Undering Blow également. Donc, Comme tu peux le voir, ces deux légendaires-là sont très très proches, et euh, quand tu n'es pas ventir, encore plus. C'est-à-dire que si tu n'es pas ventir, par exemple là, Undering Blow, ça te fait 6,33% d'up, par exemple, si tu es Kyrian. C'est énorme, enfin, si tu es Kyrian, ou si tu es Nightfay ou autre c'est vraiment, vraiment très solide, cette up que ça représente. Donc euh, là, par exemple, Enduring Blow, ça va être vraiment, au niveau du PvE, la valeur sûre. Donc pour rappel, Enduring Blow, c'est celle qui fait en sorte que ta frappe mortelle a des chances d'appliquer ton debuff de frappe du colosse sur la cible. Donc comme tu peux le voir, elle cible vraiment haut, et à moins d'être 20 tirs, ou dans lequel cas tu prends euh, signé, sinon du coup tu auras des très sérieuses questions à te poser dans le cas où tu joues guerrier armes. Et ou si tu fais du PvP, exploiteur, si tu es 20 tirs, sera largement le bis de très très loin, et et Enduring Blow et Battlelord sont des excellentes légendaires, à n'en pas douter. Donc là, les deux sont à suivre, honnêtement, à voir ce que ça peut donner... Euh, à voir ce que ça peut donner mais c'est les deux font du sale hein. si t'es pas à 20 tirs, les deux font du sale et ça va dépendre vraiment des situations potentiellement Enduring Blow va être un petit peu plus forte parce que tu peux mettre des procs et remettre des trucs dessus par exemple tiens tu peux mettre sur une non frappe du colosse tu peux quand même mettre ton pouvoir par exemple des fées qui fait très mal en pvp et surprendre l'adversaire t'as plein de play potentiels. en tout cas c'est très bonne légendaire et Lord également sur la fulgurance donc ça c'est à suivre et pareil je vais te tenir au jus t'inquiète pas dès que ça sort et dès qu'on a plus de nouvelles au niveau, du guerrier Fury. Au niveau du guerrier Fury, du coup, on a Cadence of Fujida, donc un up de plein de légendaires également. Donc Blood First, donc Sanguinaire, augmente ta AD de 1% pendant 12 secondes, se stack jusqu'à 5 fois. La durée a été augmentée non pas de 8, mais à 12 secondes. On a Will of the Berserker, quand tes mérités expirent, tes coups critiques sont augmentés de 7% pendant 12 secondes et euh, tes. Euh déchaîner vont refresh cette durée donc tu peux le maintenir. C'est plus 8 secondes, c'est 12 secondes donc ça a été bien up. Reckless Defense à partir de tout tes saccagés et n'importe lequel de tes saccagés va réduire de 1 seconde témérité et régénération enragée. Ah ouais, Reckless Defense Reckless Defense qui devient quelque chose de sérieux. Okay. Pareil, je vais te montrer les sims euh, les... Bah, tout de suite. Hein, D'ailleurs, c'est parti. Au niveau des Sims, ça donne ça, du coup. Donc, si tu es 20 tirs, signé, comme en guerrier arme reste de très, très loin le plus haut, quand tu prends également le tourbillon pour pouvoir le faire proc en plus. Donc, signé 20 tirs, 7,76% d'up, donc ça, c'est vraiment monstrueux. Et sinon, du coup, tu as Will of the Berserker, qui est également très, très proche. Alors là, on le voit pas sur ce graphe. Et c'est assez dommage, mais du coup, quand tu vas sur le forum des guerriers, donc sur Skyhold, dans la partie Fury, ce qu'il dit également, c'est que en single target, reste très proche. Donc euh, le faiseur de mort reste très proche, donc pour rappel, c'est celle qui fait que tu as les chances d'appliquer euh, ton debuff euh, quand tu fais des saccagés, qui fait en sorte que du coup, tu vas augmenter tes dégâts euh, sur la cible, t'appliques ton briseur de siège. Et sinon, du coup, on, comme tu peux le voir ici, will of the Berserkers, etc., prennent des bons up. Donc, à voir ce que ça peut donner. Encore une fois, je vais revenir vers toi avec les nouveaux builds, etc., etc. Mais sache en tout cas que si tu joues Fury et que tu joues uh, Venture, ça ne change rien. Ça reste Signé qui est le plus fort. Au niveau du Pal, euh, du Warprot, pardon, on a Reprisal qui a été redesigné. Donc, Charge et Intervention te donnent Shield Block pendant 4 secondes, Revenge Et se génère rage Donc avant c'était si tu arrivais à faire Un charge et une intervention sur un TZ. Bref c'était un peu bizarre Maintenant si tu fais charge intervention ça te donne Shield Block pendant 4 secondes et Revenge etc Donc c'est vraiment fort Unbreakable, unbreakable Will Quand tu ne peux pas jouer pendant plus de 2 secondes Donc tu fais contrôle pendant plus de 2 secondes Ashbringer te, euh, te libère Et ça ne peut activer que pendant Toutes les 2 minutes et désormais ça te donne également Une charge de Shield Wall Qui réduit les dégâts euh, je suis que, euh, de murs protecteurs qui réduit évidemment tes dégâts. Au niveau de euh, Seismic Reverbation, les dégâts ont été augmentés de 40 à 75%. Pour rappel, c'est euh, quand tu fais. Euh, si, si tourbillon ou revenge tape 3 ou plus ennemis, euh, dans ce cas-là, ça tape une fois supplémentaire pour 75% des dégâts au lieu de 40% des dégâts. Donc c'était un plus faible en Warprot et ça a été augmenté. Donc beaucoup d'up au niveau du guerrier Prot. Guerrier prot qui va être également une SP à suivre sur la suite de l'aventure sur 9.1 et euh, au début de 9.0.5 avec ses up sur les dégâts et ses up divers et variés sachant que c'était déjà d'ailleurs joué dans les rosters world first par complexity limit par exemple pour faire le kill des dénatrius donc à voir, pourquoi pas, avoir un wild prot et du coup ce sera tout pour cette vidéo donc énormément d'informations, je suis allé fouiller également sur plein de discord il y a plein de trucs qui vont arriver sur 9.0.5 donc évidemment n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé toi dans les commentaires de cette vidéo des changements. Est-ce que t'es hypé Est-ce que t'es team chagrin Est-ce que t'es team bonheur bordel Est-ce que t'es heureux Perso pour ma part j'ai super hâte de tester le voleur en 20 tirs et de tester cette nouvelle. ces nouvelles légendaires en guerrier arme, les deux specs que je joue actuellement. Je te laisse me dire qu'est-ce que t'en penses toi. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas déjà abonné à la chaîne, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent et qui sont pas abonnés. Et sinon, je prends juste bien soin de toi et on se retrouve très très vite.